Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous avez le bonjour aussi de l'ASMR chat, de la chat en chat. même temps. Euh, eh bien, bonsoir, bonsoir, bienvenue euh, dans le Chronologie des femmes artistes, 30e épisode, toujours là. Euh, donc, petite introduction, comme d'habitude, euh, je vais essayer d'être rapide. Donc, vous êtes sur un live qui euh, fait la chronologie des femmes artistes, comme son nom l'indique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, recherche, enfin, on fait des recherches et on explore un petit peu les pratiques de femmes artistes, euh, dont le travail est un travail qu'on veut euh, vous montrer, qui est donc un travail visuel, d'art visuel, donc de la peinture, de la sculpture, de la photographie, du dessin, de la gravure, etc., etc., euh, on vous parle donc euh, de parcours euh, de, de femmes, de leur travail, et on va euh, partir d'un euh, truc très simple qui est le, la page Wikipédia des femmes artistes euh, euh, qu'on a découvertes Et euh, on lit un petit peu euh, la biographie, voilà les éléments intéressants, comment elles se sont formées, où elles ont voyagé, qui elles ont rencontré d'important... Et on va trouver dans, ce, dans cette lecture, on va essayer de trouver euh, ce qu'on appelle la date de première monstration, qui est euh, le moment où le, un public qui a pu découvrir le travail de l'artiste en question. Au niveau des périodes, euh, donc, pardon, une fois qu'on a trouvé cette date, on la met dans euh, la frise chronologique, qui est euh, le graal de ce, de ce stream, bien Alors, entendu. Pas trop chrétien, stop. Pardon, le, le, la. la, la, la. La, la, la pierre précieuse de ce stream C'est un peu mieux. <rire> voilà. Les mouraudes. Les le rubis. Bon, le brut. Tu sortir tous sortir les, tous les les toutes les pierres. Et donc du coup, euh, on va donc trouver cette première date de monstration et la placer sur une frise qui euh, est pour le moment ouverte depuis l'Antiquité jusqu'en 1981 euh, très précisément. Et euh, voilà, c'est classé donc par euh, 100 ans. Donc euh, on vous montrera après, on fera un petit tour euh, pour que vous voyez la tête que ça a. Euh, voilà, et donc... Euh sur les artistes qu'on va vous présenter, ce sont toujours, euh, sauf quelques exceptions dans les streams précédents mais pour l'instant on n'est pas euh, ressorti de ce schéma-là, euh, ce sont des noms d'artistes femmes qu'on trouve sur d'autres pages Wikipédia dire d'artistes femmes. Et donc c'est comme ça un petit réseau, euh, réseau qu'on ouvre au fur et à mesure euh, et qui s'agrandit et qui voyage euh, et, et dans les périodes et dans la géographie. Euh, voilà, voilà, pour, euh, pour que, quoi qu'on fait. Et donc, vous allez euh, pouvoir découvrir aussi au fur et à mesure, euh, via les appels euh, euh, du stream, les outils que nous avons pour euh, vous accompagner pendant et en dehors de, euh, de ce live. Alors, donc, euh, alors est-ce que tu est -ce que as bien tout dit, le max de, de oui. 1980, tout ça Ok. Alors, je mets le fromopad. Le framapad. Et vous pouvez noter quelque chose de particulier, je pense Est-ce que vous notez quelque chose de particulier Avez-vous remarqué cette forme étrange que le chat a pris Est-ce qu'il est qu aurait été pimpé Il a été pimpé, je crois. Je crois qu'il a été pimpé, mais je crois qu'il bouffe aussi un peu une partie, j'ai cru comprendre. Ok. J'ai fait ça cet après-midi, je me suis amusé. Euh, voilà. Euh... la liste complète <rire> en majuscule euh, de euh, toutes les femmes artistes avec euh, les liens vers les pages Wikipédia que vous allez pouvoir retrouver donc avec la commande point d'exclamation Frama et euh, voilà ça, ça reprend euh, live après live toutes les artistes dont on a parlé, avec des précisions, si c'est aussi euh, des artistes dont on a, euh, où il y a des manques de ressources, euh, des artistes dont on reparle à un autre moment, enfin voilà, 13B ça fait un travail aussi de vraiment euh, de, de, de, de vous situer aussi euh, euh, cette information-là et, euh, et que vous puissiez la retrouver facilement sur le deux, la deuxième chose, qui est le framapad qui renvoie aussi à ah, euh, du coup, euh, euh, bah, justement, YouTube. Voilà, les, Alors, la, la, montrer, la, va... le YouTube de la page Twitch. La page YouTube de la page Twitch. <rire> c'est ça, c'est les archives. Si vous voulez aller chercher les archives, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, du coup, là, on est sur Google. Vous allez lire. Euh, euh, du coup, on a pas mal de... Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu, quand même, histoire qu'on puisse le lire. C'est un peu trop, mais c'est pas grave. Donc là on a tous les épisodes qu'on a fait. Et le dernier, c'est l'épisode 19. Bonjour petit cancanou. Coucou. Euh, bienvenue dans le Pipman Ride euh, 13 bis euh, Nibbler euh, sont en. sont dans la place. Alors je vous montre du coup la nouvelle playlist, euh, la nouvelle, playlist, hein, la nouvelle euh, petite miniature. As pas eu la notif tu viens de l'avoir je pense parce qu'en fait on, on vient juste de, de se connecter ouais on a commencé il, y a, il y a pas longtemps et donc voilà le 19 euh, qui a été fait euh, par mes soins hier euh, survivaliste qui a commencé mais je, je crois que survivaliste ça va être l'enfer pour mes <rire> miniatures mais voilà <rire> euh, <Sur juste. rire> voilà et du coup tu peux vous pouvez voir aussi le pimp euh, le pimp sur le chat qui, qui me permet d'avoir des effets de foufou alors, je vais vous montrer juste pourquoi je l'ai fait. Euh... Ah oui, d'accord, oui, parce que moi, je ne regardais pas voilà. le bon endroit, mais bien sûr. Je, je vous montre rapidement en full page. Voilà. En fait, c'est je prépare le fait d'utiliser la, la page en entière. Alors, attendez, parce que pourquoi il veut pas le capter Il veut pas le capter. Qu'est-ce qu'il ne qu qui capte pas Pourquoi il ne le capte pas il le capte pas. Bon, ok. Voilà, donc c'est pour avoir l'effet de transparence, tout ça, euh, un peu efficace, et les noms euh, qui sont juste au-dessus, euh, pour que ça coule. Cool. Euh, voilà, voilà, et qui sont dans la même, euh, du coup, des gaines que, euh, que euh, ce qu'on fait déjà en, en général sur ce stream, c'est-à-dire en jaune et noir. Ouais. Euh, voilà voilà donc du coup le youtube c'est bon le Framapad c'est bon donc du coup voilà le Framapad, il sera mis à jour euh, in live in direct comme on dit donc euh, pendant qu'on le fait on est à l'épisode 30 donc du coup euh, ça va être euh, assez simple je vous rappelle que nous sommes à la course euh, aux données donc n'hésitez pas parce que là on est on est à la limitation, euh, merci pour le framapad. Alors le framapad je sais pas pourquoi il dépasse, c'est le seul truc qui dépasse. Euh, je sais pas pourquoi. J'ai testé en plus avec 13bis tout à l'heure. Donc je vais vous envoyer 13bis la commande euh, qui, euh, qui est la plus grosse normalement du, du stream. Et en fait là c'est étrange parce qu'il fait il fait pas le saut de ligne. Mais du coup il y a des trucs comme ça, genre les sauts de ligne j'ai jamais compris pour que... Enfin pour l'instant j'ai pas encore hein, trop checké euh, le truc, mais euh... Mais bon, écrivez pas beaucoup quoi. <rire> tout simplement. Euh, J'arrive pas à me connecter. Qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone là Ah oui, ah. c'est vrai que ça se bug. La reconnexion de chat, il bug tout le temps sur Twitch. Je casse la tête. Du Twitch mobile. Twitch mobile, c'est bon là Ok. Connexion. Ok, bonjour. Euh, du coup, regardez, j'ai testé avec cette commande et ça marchait tout à l'heure. Et voilà. Wow, yes. Et ça marche et pourtant c'est celle où il y a le plus de trucs. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est qu'on a un problème de, de, de, de capacité d'envoi aujourd'hui. Donc en fait, j'ai mis un peu de thunes pour qu'on ait un peu plus de capacité. Donc ce serait bien qu'il y ait un retour sur investissement, Mais on verra par la suite si c'est possible. Ouais. <rire> je vous montre d'abord l'ensemble de la chronologie. On va commencer tout de suite. Tout est sélectionné déjà en amont pour qu'on puisse... Ouais, donner, donner... Donner, donner... donner. donner. Donnez-moi de la, la moula, gars. Exactement, exactement. Avec un petit remix des familles. Oui, parce Donc, que, que moi, la à chanson base, original, à la base, c'est -ce la chanson originale que j'ai chantée, mais je ne suis pas un si grand boomer que ça. Euh, du coup, hop. Alors, les manques de ressources. On commence toujours par les manques de ressources. C'est peut-être mieux. Les manques de ressources euh, sont pas encore dans le framework, mais je vais compter le faire. Faire un copier-coller vite fait. Euh, je je l'ai fait par épisode, c'était peut plus intéressant, euh, voilà. Euh, du coup, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Et d'ailleurs, juste, euh, donnez-moi de la moulaga, euh, c'est pas notre remix à nous, hein. c'est un remix existant déjà. Oui, c'est euh, un son de rap, si tu connais pas Petit Cancanon. C'est euh, Usul Enfoiré, euh, plus précisément. Voilà, voilà. From Boomer to, euh... ah <rire> to euh, New D'ailleurs, merci, merci Booba d'avoir euh, clashé euh, la moitié de, de, de, de la position politique euh, que prend les médias actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu non. cette phase de Booba aujourd'hui. Bon, allez, du coup, j'en parle, je vais vous montrer. On, on, on se permet. Euh, Booba à France Inter. Je vous montre. Parce qu'il a été invité à la France Inter, Booba. Et qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a dit Il le... a dit j'aime la France quoi qu'il arrive, du coup Non, il a pas dit ça. <rire> bon, il a écrit euh, le titre. Non, quoi. non, mais justement, c'est pas ça. Ah. Ah <rire> Ils ont gardé ça. Non, non, non, il a, il a sorti un truc avec le terme... Euh, avec le terme nazi dedans. Je, je vous laisse apprécier euh, la phase de Bouba. Euh, je vais baisser le et On va sur strike par France Interne, non c'est pas une histoire comme ça c'est des... que déjà on, si on veut parler du front national ce qu'on a vu c'est que c'est un parti qui ne devrait jamais exister tout simplement on devrait on ne devrait pas pouvoir voter pour quelqu'un qui fait partie du front national pourquoi de plus en plus le pour moi le front national c'est comme, euh, comme des nazis pour moi pour moi je le vois comme ça ouais. donc je trouve pas ça normal qu'on puisse voter pour des nazis ouais, voilà. C'est mon pas, avis. C'est votre avis, c est, c est, c est Là C'est Marine Le Pen, vous n'avez pas l'impression que... Ouais, c'est eu... sa fille, c'est bon. On va laisser les ah Salamé yeah, dans son groupe. Laissons les Salamé dans son groupe. Yeah, yeah, yeah, hein. yeah, yeah. Voilà, donc ça c'était... Merci Booba. Eh bien merci euh, Booba. Booba. Merci Booba, petite commande <rire> du chat. Merci Booba. <rire> petite commande, je ne vais pas faire une commande pour ça non plus. Euh, c'est votre avis. C'est votre <rire> avis. Comment ça vous voulez pas voter pour des nazis les, est Mets, elle des dans des... les elle se met dans des bourbiers incroyables Bon je vous laisse apprécier cette rapidité Mais des... non mais parce que du coup ils vont porter plainte contre Booba Mais ils vont rien porter plainte du mais tout si, euh... Mais non mais parce qu'ils ont des liens directs avec les nazis <rire> les fondateurs étaient néo-nazis Oui mais <rire> ils vont <rire> quand même porter plainte C'est pas de la diffamation, non ils vont faire de la diffamation mais oui, ça, va ça. Jamais, ça va jamais aller loin En fait ça va jamais aller loin C'est comme euh, Darmanin il, il s'est fait stopper sur la, la, la, la, la, la, la diffamation avec Audrey Pouba Bref on continue Allez c'est parti, euh, je suis désolé, on est en, comme on dit on est pressé par la terre Histoire qu'on ait un peu de Peut-être on, peut on à la fin quand on finira le stream pour éviter de, de se faire trop strike on te mettra euh, Donnez-moi de la moulaga peut-être, tout à la fin Non mais là c'est double strike, c'est de Twitch aussi <rire> Ah oui c'est vrai, ok, bon bah on ne se mettra pas alors euh, oh. Du coup euh, on commence direct direct par euh, une première artiste qui s'appelle Berthe Veil. Donc, elle est née euh, en 1865 à Paris. Elle est morte dans la même ville en 1951. Mais non, ça, c'est une marchande d'art. Euh... Voyons. Euh... Berthe Veil. Elle a pas fait d'art du tout, du travail Bah non, elle est marchande d'art, j'ai écrit. Ah oui, mais après, du coup, ça ah. c'est euh, trop contemporain, non C'est pas ça, l'histoire 33. Remarque 33, c'est possible, non Ah ouais, hein? 53 avant de rejoindre le San Francisco Art Institute. Si, c'est possible, non? Vas-y, on peut essayer. Euh... Ah, la première exposition solo a eu lieu au musée Salomon Guggenheim en 1961. Ça passe? Ça passe. Vas-y, tu peux lire. Oui. Bon, allez, c'est parti. Donc, Krissa, de son nom complet, Krissa Vardea. Chiali, euh, en grec moderne que je ne vous lirai pas, hein, bien entendu. Euh, elle est née donc le 31 décembre 1933 à Athènes et elle est morte en 2013, euh, aussi à Athènes. et C'est une artiste américo-grecque, principalement connue pour ses sculptures de néon. Alors donc elle est née à Athènes, elle va commencer à peindre dès son adolescence et euh, elle va aller étudier à l'Académie de la Grande Chaumière à Paris en 1953 avant de rejoindre la, le San Francisco Art Institute en 1954. Elle va obtenir la nationalité américaine en, une, un an après, donc en 1955, et va finalement s'installer euh, à New York en 1957, donc de façon définitive. Sa première exposition solo, donc on a dit, a eu lieu au Musée Salomon Guggenheim en 1961, euh, elle exposa seule encore à l'Institute of Contemporary Art de Philadelphie en 1965, au Whitney Museum of Arts, American Art en 1972 et au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1979. Elle participa à la Documenta IV en 1968 et à la Documenta VI en 1977 ainsi qu'à la Biennale de Venise en 1972 à Athènes, ses œuvres décorent le Mégaron Moussikis, qu'on verra sûrement tout à l'heure, euh, ou la station euh, Evangelismos de euh, du métro euh, d'Athènes, par exemple. J'ai failli lire Evangelista, mais ce n'est pas la même chose. Ah, euh, ça Chris... me rappelle quelque chose. <rire> Chris... -ce, que ce serait pas la maison d'Evangelista La maison Evangelista euh, Chrissa vit un temps en couple avec l'artiste euh, Agnès Martin, euh, qu'on peut peut-être ouvrir Agnès Martin sauf si elle est née bien entendu en 1980 et que... Ah. Ah, on va voir ça tout de suite, t'inquiète euh, Mais de continue. toute façon, elle est finie la biographie, c'était euh, fini. Je pense qu'on peut regarder une autre page, vu que c'était un site américaine peintre canado-américaine comme minimaliste ah oui là on arrive dans le minimalisme oh, tu veux aller vite mais oublie pas qu'on a quand même des procès, un protocole, on regarde les oeuvres oui mais là on n'a pas non mais là <rire> je veux dire on peut regarder euh, en anglais s'il y a d'autres choses parce que là c'est vraiment euh, on nous a dit juste, euh, elle a fait des expos son euh, travail il est connu tu vois biographie, major, major works alors qu'est-ce qu'on nous dit euh, de différents. Si on nous dit attends, en, en haut, euh, déjà que c'est une, une pionnière, une artiste américaine pionnière de, euh, de, du néon, donc comme on a vu tout à l'heure, et en anglais ils disent light art and luminist sculpture, donc euh, c'est plus précis que le terme français euh, néon, mais voilà. Euh, donc, elle est connue donc, pour ses néons euh, et euh, ses installations donc, qui mêlent euh, l'aluminium, le style, c'est quoi ST2EL, c'est un type de métal, acier. non Acier, ouais. D'acier, d'aluminium et de glace euh, de verre euh, acrylique. Euh, voilà. Et donc, elle va euh, utiliser, donc tout le temps on nous dit le, le surnom Chris hein, comme euh, nom professionnel. Et euh, donc elle travaille à partir de, du milieu des années 50 dans un studio à New York City. Et elle va donc euh, travailler jusqu'en 1972 dans le studio qu'elle a établi euh, à Neos Cosmos à Athènes. Donc en, à côté, euh, peut-être en complément, on va voir après. Donc euh, qu'est-ce qu'on nous dit dans sa fa Sa famille est très connue apparemment. Elle est très connue mais pas riche. Ah, je sais pas, quand on est en bas, faut que... Ah oui, pardon. Euh, une de ses sœurs qui a étudié la médecine, euh, voilà, ok, amie avec le peintre et romancier Nikos Kazantzakis, euh, que je ne connais pas hein, à titre personnel, bien sûr. Alors, donc Rissa, elle va commencer euh, la peinture pendant son, sa, son adolescence, donc ça on a vu tout à l'heure et elle va aussi étudier, euh, étudier de sorte d'être une, une travailleuse, de travailler dans le, le, le social. En 1953, sur les conseils d'un critique d'art euh, grec, sa famille va l'envoyer à Paris donc, pour étudier à l'Académie de la Grande Chaumière, où elle va, euh, euh, va s'associer notamment avec des artistes comme André Breton, Edgar Varese ou, euh, et Max Ernst. Euh, et euh, elle avait aussi donc, Alberto Giacometti qui était un des professeurs, euh, euh, un visiting professeur, donc un qui, qui passait quoi, un des profs qui passait, qui n'était pas titulaire. Euh, en 1954, à l'âge de euh, 21 ans, Chrissa va euh, vendre, sailed, hein, ça, hein, euh, a vendu aux États-Unis. Non, sailed for, ça ne doit pas être vendre, elle est allée, elle elle elle je pense, aux états unis Bon, bref, elle est arrivée à New York et elle va aller à San Francisco, en Californie, pour étudier, donc à la California School of Fine Arts. Oh oui, c'est naviguer, sailed. Ah, ah oui, oui, oui, bien sûr. Elle a traversé l'eau, quoi. D'accord, d'accord. Donc, elle retourne après à New York en 55, ça, on a vu. Elle devient citoyenne américaine, ok, ça, on a vu... Euh, son mariage on ne s'en fout voilà à l'âge de 79 ans elle va mourir ok donc dans ses travaux donc euh, majeurs donc son premier euh, travail apparemment majeur s'appelait The Cycladic Books une série de euh, de, euh, de reliefs en plâtre euh, que le, la, le critique d'art français pierre Restani a décrit comme euh, le le le un relief relief bon c'est un truc pur et stylisé de manière géométrique euh, oui, qui euh, c'est ça qui est caractéristique des sculptures cycladiques voilà exactement donc exactement. Euh, on, euh, on parle aussi apparemment il y a aussi donc Barbara Rose qui est une une une historienne de l'art et critique américaine euh, qui va, euh, qui va dire que le Cycladic Book a précédé le minimalisme américain de euh, 17, à peu près de 17 ans. Euh, en 1957, en 1958, elle fait une œuvre qui s'appelle Arrow Homage to Times Square, donc qui était une œuvre de euh, 2,4 mètres sur 2,4 mètres, et c'était donc en aluminium euh, peint. Alors, painted cast aluminium, ça doit être un truc particulier, mais en tout cas, c'était de l'aluminium peint. Euh, donc, elle, elle disait quoi euh, J'ai toujours voulu... J'ai toujours gardé... I only ever kept one work from more than... Elle a toujours gardé ce travail euh, au moins euh, minimum 15 ans, enfin, plus de 15 ans dans son studio. Bref, okay, okay. c'est intéressant. En 61, elle a sa première exposition au euh, Guggenheim. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça va comme première expo, c'est pas mal. En 1962, on a une autre œuvre qui fait euh, 1,5 m par 1,5 m par plus haut, euh, 9,5 inches, <rire> en néon, aluminium et euh, acier, qui est maintenant conservée au Walker Art Center à Minneapolis. Euh, donc après, qu'est-ce qu'elle a... En 63, Donc elle a montré son travail au Museum of Modern Art dont le, la commissaire était Dorothy Canning-Millers euh, dans l'exposition qui s'appelait Americans euh, 1963. Pourquoi, a, pourquoi en anglais le... J'avais envie de me, okay. de me faire un peu peur sur le fait de lire cette date en anglais. Je, je... Euh... <rire> Est-ce que Marisol Est-ce que Marisol, dans les noms, là, euh, c'est... Euh, c'est Marisol. Euh, ah, mais... Venezuelan artist culture born in Paris. Elle est pas connue, mais on n'a rappelle pas toujours entendu parler de ça. Je ne sais. Je ne Marisol sais. Marisol Escobar. Euh, donc, okay. ensuite, 66. Wow. Euh. Excusez-moi, <rire> je ne m'attendais pas à avoir un grand portrait comme ça. C'est euh, on est totalement dans les années euh, où on a des... Euh... Où on est dans nos ouais c'est plus 60 Bah là. oui oui là on est plutôt euh, là, à la fin de notre frise là. C'est ça. Euh, donc il euh, y a aussi en 66, elle a fait donc une œuvre qui est une des plus euh, une, une des sculptures américaines les plus importantes de tous les temps euh, et donc un hommage vibrant à, à la culture vivante américaine euh, du divertissement et des de, masses communication. Euh, voilà, bon ok, on va peut-être pas tout lire, hein. euh, donc on a 1961 sa première expo solo. Elle a, En fait, elle a beaucoup d'expos dans des institutions, hein, quand même. Et donc après, en 73, elle a eu aussi euh, une, une exposition à la galerie Denise René, qui a été, euh, où il y a une revue de l'exposition dans le Times. Euh, voilà, voilà. Elle a eu un prix, euh, le Fellowship Guggenheim 80, 1983. Bon, on va pas tout lire, hein. on va Faut regarder disons, son travail. a c'était trop bas comme ça. Hein. Ouais. Et donc là, après, donc, euh, elle va faire, elle a un, donc, le studio qu'elle avait, euh, il était à Soho, dans le quartier de Soho. Euh, et donc, euh, on nous dit en 92 qu'elle a des liens avec euh, le collectionneur Léo Castelli, qui, dans le milieu de l'art contemporain, euh, est un très grand collectionneur de euh, l'art euh, minimaliste et euh, tout ce qui se faisait à cette époque-là. Voilà, bon, et après donc elle est retournée euh, euh, en Grèce ensuite, donc en 1992. Et euh... Tchouk tchouk... Ouais, ok, ok... Ouais, ouais. Elle va, être, elle va transformer l'espace euh, en studio pour travailler sur, le sur des combinaisons euh, d'aluminium. De, ok. Et le Athènes National Museum of Contemporary Art, qui a été fondé en 2000, euh, a acheté les euh, Cycladic Books de Chrysas. Donc on revient, on boucle le, le truc. Mm. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Oui, viens. Bien elle a pas mangé dans aimé. nos bols, c'est pour ça. A, ah ouais, elle est... est triste. Euh, ok, donc ensuite monographe, euh... 1997, pour bon, ça c'est les publications, exposition et... Alors, Et exp... eh ben, le, le groupe exposition, c'était aussi en 1961. Les deux. Donc, en fait, euh, ouais. En fait, ah, elle a fait partie du nouveau réaliste à Paris. Elle est connue, est Bonjour Richard. Alors, euh... Je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'elle veut streamer. Hein. Ça fait trop longtemps qu'elle qu passe. Ok, 61. Tu veux montrer ta tête à la caméra Voilà. Bonjour. Tu veux parler dans le micro <rire> Veux-tu parler dans le micro Ah, non, là tu, tu fais n'importe quoi, par contre. Voilà, merci. <rire> <rire> ça voit, ça se voit pas, t'inquiète pas. <rire> ah euh... oui. Allez, hop. on est parti, 61, de toute façon. Allez. Donc 61 normalement c'est vers la fin parce qu'on on on a augmenté cette euh, frise il y a peu de temps en final après, euh, après peu de négociations mais beaucoup d'acceptations euh, est-ce que 61 c'est de ce côté-là je ne sais pas oui oui Élaine Tu... En fait, elle est à moitié contente et à moitié traumatisée, je sais pas ce que t'as. Qu'est-ce que t'as Mais je sais pas... Dis, dis au public ce que t'as. Elle, elle, elle, elle mange dans nos bols et là, depuis un, depuis un moment, je pousse la table pour pas que ce soit accessible. <rire> Tout simplement, je pense que... Oh, C'est pour ça qu'elle est fâchée. Elle est fâchée à cause de ça. Elle veut elle se est plaindre. Fâchée. Elle veut se plaindre. Elle est là pour ça. Et maintenant nous allons découvrir le travail de Chris. Il y avait un petit c'est qui est en transe. Elle avait un chat, ça y est, c'est parti. Le chat du stream. Le chat du stream. Allez, du coup, on regarde son œuvre. Je suis pas sûr que ce soit dans Wikipédia vu que c'est 1960. Mais t'es pas obligé de, de faire discuter ce chat avec le Dead cat. Hein. Elle est partie. Alors. Euh... Alors, on... néon, néon, hein, il paraît. Une plaque d'acier aussi. Hein. On prend des grands ou non On va regarder ça. Ça, ça ressemble beaucoup à un truc euh, graffiti. Hein. Minuscule, oui, oui, oui, bah oui. Je croyais que c'était ça mais au départ. Et moi aussi, je pense que c'était des graphes. Moi, je suis pas très ému par, ah, euh, ouais. par ce regarder, ouais. par Et... ce travail, ce type de travaux. Travail. T'aimes pas les symboles des os, c'est difficile de se contenir, mais t'inquiète pas. Ouais. Euh... Non, mais c'est juste que ça me... Enfin, en fait, c'est tellement... Peut-être c'est parce que c'est trop près de nous aussi, mais... Euh... Euh... Ouais, je suis pas... Pas... pas ouf devant les trucs en néon. Ça, me... Bon. ça ne me provoque pas d'émotion bah, C'est difficile, en fait, parce qu'à partir du moment où on utilise du matériel qui est industriel et qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai que c'est plus difficile à se mettre dedans, mais... Euh, il peut y avoir un support charme, quand même. Donc ça, c'est les croquis. Le charme discret de la bourge, aussi. Oui, ça peut être ça aussi. <rire> ça peut être ça aussi. <rire> Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, quand tu utilises des néons, il euh, faut avoir de la thune. non Et un bon, un, un, un bon dialogue avec son, avec son luministe, aussi. Ah ouais, c'est trop chiant de trouver des luministes qui font des trucs en néon. Et qui les font en plus, là, on voit un peu, il y a des petits détails de, de taille, là. Qui, qui les font aussi, qui sont. Euh, comment dire euh, à, à la demande. Parce qu'à la, de, la demande, c'est plus compliqué. Le, tout à l'heure, ce que j'ai lu en acrylique glace, en fait, c'est du plexiglas. Ah oui, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Je, je, je savais pas qu'on disait comme ça aussi. moi j'étais peut-être ailleurs. Là, c'est acrylique sur bois. Donc ça, la oui, peinture. non, mais c'est parce que tout à l'heure, il y avait écrit plexiglas. Et en, en repensant, je me suis dit que acrylique glace, comme j'ai dit, glace acrylique. Moi, j'aime bien. Mais là, c'est pas des néons, mais moi, j'aime bien ça. Enfin, c'est du plâtre, à... plâtre coloré acrylique sur bois et plexiglas aussi. C'est peut-être l'effet euh, euh, Typo C'est sûrement, sûrement l'effet Typo. Oui. Okay. C'est l'effet Typo et lumière. Hein. Tu vois, genre lumière d'installation pour voir que c'est des C. Ça s'appelle sans titre les C. Mmh. Il y a un titre. Du coup. Mais en fait c'est des C inverses enfin, voilà. Oui, on avait bien on a... si... compris. Je sais pas. Alors, euh, en fait, c'est. C'est cher, de ouf. C'est pas. À, non, la pièce. à la pièce, ça... si, si. Si tu précises à la pièce, si. Non, mais c'est cher, mais en vrai, c'est pas non plus inaccessible. Non. Le truc, c'est que par contre, il faut trouver. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire juste un cercle ou un truc qui ressemble à des affichages publicitaires, c'est archi facile parce que t'es pas obligé d'aller chez un, un, un néoniste spécialisé. Par contre, si tu veux faire un... une écriture ou. Euh... Un format hyper complexe, t'es obligé d'aller de, vers des gens qui sont spécialisés là-dedans, et ça, y a des délais plus grands, et c'est plus compliqué, c'est plus cher, euh, et c'est surtout chiant. Enfin. Ouais, c'est ça. Fragile. En, euh, c est, c est... en vrai, y a même une perte là de, de, de vitesse depuis un moment. Y a de moins en moins de néons, donc là, par exemple, ça doit coûter pas trop cher d'avoir des formes simples. C'est d'ailleurs pour ça que tous les streams de, euh... <rire> c'est pas des néons, mais c'est le, le, tous les streams de Twitch sont avec des, euh, avec des, des diodes. Euh, comme on dit en bon français de l'Académie française, donc des LED. Euh... Ah, c'est vrai que ça existe, diode. Oui, c'est diode en, français, en, en, en Académie française. <rire> c'est ça qu'on utilisait quand on faisait de la technologie. Ouais. Des diodes lumineuses. Ouais, mais c'est pas, pas exactement la même chose en fait. Le, le diode, c'est tout ce qui est le, normalement LED. C'est... Le, comment s'appelle C'est... Un l... élément de lumière. Non, c'est DEL en français, je crois. Même. Attends, LED. Voilà, diode électroluminescence. Ah et en fait, on dit del en, en français. Diode. Et en fait Ah ouais, non mais c'est ça la chose qui est Voilà. Ouais, ouais OK. Non mais ça je me souviens les diodes. On mettait les diodes sur les circuits imprimés et après euh, ça faisait de la lumière. Et voilà. Et du coup, en fait, le truc c'est que par exemple, on le voit beaucoup dans les streams mais il y a une enfin je sais pas si vous regardez mais un rouleau de, euh, de plus de 5 mètres de, de led euh, donc euh, blanche par exemple euh, que vous pouvez euh, euh, choisir le, le ton etc euh, ça coûte même pas 10 euros en fait donc euh, le tru le, le, ce truc là vous pouvez le voir partout dans tous les streams en fond euh, devant derrière à gauche à droite etc mais en fait ça coûte pas très cher c'est de la lumière froide donc du coup vous pouvez la mettre sur euh, sur des étagères sans craindre euh, de, du tout pendant très longtemps juste coupe mais quand t'étais en haut regarde on a, on a des incrustations de néons euh, sur notre sur ouais, notre fenêtre c'est beau hein. je moi je pense qu'on va jarter aussi le carré j'en ai marre mais euh, je, je, je repense le stream au fur et à mesure j'en ai marre de, de beaucoup de choses et, euh, et en fait ouais pour finir c'est sur ça euh, ouais les néons euh, c'est un truc des années 80 sur les 90 encore et là par exemple en 2000 2010, 2020 maintenant en vrai euh, il n'y a plus grand monde qui demande à avoir accès à des LED. À des, à des LED. Je, je lis LED, je dis LED. Euh, c'est dur à la vie. Hein. Voilà, c'est dur à la vie. Et, euh, et du coup, les, les néons, vu qu'en plus, je crois que c'est de la chimie euh, à l'intérieur, donc c'est aussi euh, pas très écolo. Donc je pense que là, euh, si vous en prenez, euh, je vous conseillerais pas. Hein, euh, c'est voilà. du mercure dedans, non je crois que c'est un non, c'est un... encore pire. Tu sais les les, les, les néons il Faut pas les péter les néons. Les néons dans les dans les dans les dans les dans les, dans les dans les boîtes les les, les, les écoles. Si tu si tu les pètes en fait il y a un produit chimique. À ouais ouais j'ai toujours entendu ça. Bon bref. Euh... Qu -ce que chose qu'on a fait au lycée. Nous, nous savons beaucoup. Euh, ah, chose que j'ai fait au lycée chose que j'aurais pas dû faire ici. Donc tu as mis euh, le Twitter, le, oui, le mis euh, Du coup, euh, Agnès Martin, on vient juste de l'ouvrir. Marisol Escobar, on vient juste de l'ouvrir. à mmh. Annit. on l'a déjà faite. Ah oui bon Peintre très costumière. Euh... Okay. Ah non non mais on l'a ouvert la dernière fois donc. Euh, d'accord le... d'accord oui non c'est parce que c'est. Je sais pas ça faisait partie des derniers euh, onglets que j'ai mis. Mais non mais c'est parce qu'on a tellement lu euh, Git, euh, le poète là euh, que voilà. Je vérifie vite fait sur le frama mais euh, c'est aussi pour ça que justement euh, j'ai vérifié Bert Veil Ber aussi tu vois et euh, du coup je l'avais je me suis dit bon vas-y Berbert euh, ça passe. Euh... Alors elle a un, elle a quand même ah, un ah, parcours pardon. Juste trois oui. ongles j'enlève ça. J'enlève ça de... Pourquoi quand je clique ça, je peux plus l'enlever, là C'est quoi cette double là, de... La mise à jour, là, de... Faut faire modifier bon. le favori. Euh... Voilà. Non Je le ferai de l'autre côté. Alors... Toi, tu lis. Euh, du coup, faut que tu me remettes sur Annith, par contre. Oui, excuse moi euh, Donc, elle a un parcours euh, qui va être assez chargé, je pense, parce qu'elle était peintre, costumière et scénographe. Euh, donc, elle est née en 1919 et morte en 2001 à l'âge de 82 ans. Euh, et puis, tu peux mettre directement le jeunesse en haut de la page, comme ça, ça évitera que j'oublie. Alors, donc, c'est la fille du poète William Butler Yeats. C'est pour ça. Ah, voilà. C'est le même C'est le poète Bah oui, il y a écrit poète. Ah, du poète. Je, je lis excuse la moi, moi, je lis la page. Hein, Excuse-moi, je... je suis... Et donc c'était la fille de, de, de, du poète donc, et de euh, Georgie hyde euh, que C'est peut-être ces personnes. Elle est donc la nièce du peintre Jacques B. Yeats et de, euh, de Lily Yeats et d'Elizabeth Corbett Yeats. Ses tantes sont associées au mouvement des arts et métiers en Irlande et au Dunhamer Press, la presse et Dunhamer Industries. Ça va, la phrase n'était pas compliquée. Alors du coup apparemment du coup Lily Yeats et Elisabeth Corbell Yeats sont a priori donc du coup hein, dans un mouvement des arts et métiers en Irlande. Mais je sais pas, euh, tu vois elles sont, elles sont pas notées, c'est juste après là. du Attends, coup... Je vais chercher euh, de mon côté je te laisse Voilà. Continuer. Donc son frère, alors tout le monde était... Euh, voilà, donc son frère il est politicien, Michael Yeats. Euh, et donc elle est connue sous le nom de plume. Par sa famille. Plume au pluriel, hein. attention, plumes. Elle euh... <rire> <un> de... <rire> ah, là, le détail Moi, j'entends à moitié parce que je suis en train de chercher des trucs, mettre en fait. enfin, il... jour des trucs. C est c est ça, mais quoi. il a vraiment écrit ça sur la page. Et moi, moi, moi j'entends avec un S et tout. Wow. Alors, elle est née à Dublin, donc en février 1919. Mmh. Euh, et son père, à l'occasion de sa naissance, va écrire un poème qui s'appelle A Prayer for My Daughter. C'est une, pri une prière pour ma fille. Voilà. Euh, elle va passer donc, ses trois premières années entre euh, Bailey-Lee, dans le comté de Galway, et Oxford, avant que sa famille ne déménage à Dublin en 1922. Euh, elle, est elle était très malade lorsqu'elle était enfant. Okay. Et elle va aller euh, beaucoup à l'hôpital. Très bien. Elle va ensuite aller en pension, à la pension Henriette, un pensionnat à Villars-sur-Bex, en Suisse de 1928 à 1930. Mais ça, du coup, elle n'avait pas la tuberculose. Genre, parce que si tu vas dans un pensionnat en Suisse qui s'appelle Villars-sur-Bex, c'est pas genre un sonatorium, tu vois. Ah oui, je vois. Tu vois, parce que, que, je... avaient... que à cette époque-là, elles avaient... À cette époque-là, je... quand tu envoyais les jeunes filles en Suisse, c'était souvent parce qu'elles avaient le... les maladies des poumons. Je crois, ah. hein, je crois. Moi, je, je pensais que c'est parce que avait... c'était des... Des... des dames qui écrivaient Frankenstein. Je sais pas, euh, peut-être. Après, à vérifier en hein, euh, petit cancan -can, si, si par, par hasard t'as envie de vérifier si euh, le pensionnat de Villars-sur-Bex c'est un truc pour euh, pour les pour les gens qui ont des problèmes. Oui, c'est possible. Donc en 1923, sa tante Elisabeth Lolly euh, lui donne des leçons de dessin au pinceau. C'est ce Elisabeth alias Lolly, c'est son surnom. Mais je sais, euh, voilà, lui donne des leçons de dessin au pinceau. C'est quoi, ça, au fait, l'accent que tu fais, au fait Je sais pas. Ce qui l'aide à remporter le premier prix du concours national d'art RDS pour les enfants, de moins de 8 ans, de 1925 à 1926. Ça fait très peur. C'est quoi, RDS euh, République le RDS RDS. Mais non, elle habite à Dublin. Bah, c'est République démocratique de... De Suède. Dublin. <rire> de Stockholm. Dublin, c'est... Sco Scotland. Du blanc, c'est l'Irlande bah, ah, Je sais pas, oui. mais non, mais je, sais, je ne sais pas, c'est pas précisé. Euh, donc ensuite, euh, elle va euh, se former à l'école de la Royal Ibernian Academy. Si vous avez suivi ce stream, que vous savez qu'à chaque fois qu'on parle des artistes irlandaises, on parle de la Royal Ibernian Academy, qui est le RHA, qui est un endroit de formation. Voilà. Donc elle y va de 1933 à 1936 et elle va euh, travailler comme scénographe à l'Abbey Theatre de Dublin. À l'âge de 16 ans, euh, donc c'est très tôt en hein, qui travaillent les gens, hein, euh. à l'âge de 16 ans, elle est embauchée par l'Abbey Theatre en 1936 comme assistante de Tania Mozewicz. Elle étudie pendant 4 mois à l'école de design théâtral de Paris avec Paul Collin en 1937. À 18 ans, elle commence sa carrière de costumière sur des décors avec la compagnie de Raya, Raya Monet. Voilà, et à l'abbaye, elle conçoit les décors et les costumes pour les reprises de, des pièces de euh, W.B. Yeats, The Resurrection et On Bailey's Strand en 1938. Toujours en 1938, elle conçoit la première production de la pièce purgatoire de euh, WB et Gitz. Donc en fait, elle fait que des trucs de son rep, quoi. À euh, wow. ah, ce que je comprends, hein. Les conceptions du purgatoire sont sa réalisation la plus réussie. Les créations de ma fille. tu sais qu'à la fin, tu, tu vas faire comme Jules, c'est-à-dire de prendre des voix... Et tu vas, tu, vas, tu vas créer tout ton théâtre imaginaire <rire> pour pouvoir faire parler des gens entre eux. La création de ma fille pour. <rire> ça, ça, ça, ça se voit que t'as écouté France Culture. Et le Purgatory, en particulier Purgatory, sont très admirés. Dit par WB It. C'est pour ça que j'ai pris cette, cette voix. Tu sais que j'ai vérifié en plus le ton de ta voix avec la musique juste avant pour pouvoir être sûr que le, la voix est bien. Oui. Si en plus tu commences à la moduler, ça va être compliqué. <rire> Bon, bref, euh, Purgatory est la dernière pièce que euh, Yitz voit sur scène. Voilà, donc, en travaillant sur le Purgatoire, Yug Hunt veut avoir la lune sur le tissu arrière de la production, mais Anit refuse. Ok, ouais, bon, bref, j'en ai marre de lire ça. <rire> oui, mais en fait, c'est toi euh, qui fais des détails, là. Ce serait la raison principale pour laquelle son nom ne figure pas dans de nombreuses productions sur lesquelles elle a travaillé. Bah, c'est sympa, ça. C'est dommage. Euh... Après, il voilà. précise ce qu'elle a sorti, ouais, après... euh, ce qui est sorti, où, c'est pas très intéressant. Elle, elle hein. est partie apparemment d'Abeille. En... On va pas trop vite en bas. En mai. Des... Non, mais je sûr. voulais juste faire ça. Bon. Voilà. En... En... Donc, elle a fini de travailler à Abeille en 1941. Euh... Et en 1939, il est dit que ses créations deviennent artis et ne sont pas conformes au style de l'Abeille. Voilà pas l'abeille, l'abeille, abeille. Hein. l'une de ses dernières créations, je suis désolée, je suis fatiguée, hein. l'une de ses dernières créations fut la dernière pièce de son père, Eugen, hein, The Death of Chuchulin, pour le théâtre lyrique de la scène de l'abeille en 1949. Euh... Voilà, bon, après les œuvres créditées, alors, dans sa carrière de peintre, euh, elle choisit de s'orienter vers la peinture à plein temps en comment... Voilà. Donc, ah là, parce ah que non je tu, tu, En fait tu n'as jamais appris à jouer <rire> avec ça je crois Non Alors, Elle choisit de s'orienter vers la peinture à plein temps en commençant une brève étude Tu sais qu'en plus, en plus que ce soit violent visuellement t'as réussi à crier en plus en face du micro <rire> <rire> Je suis choqué Donc. Je reprends cette phrase, elle choisit de s'orienter vers la peinture à plein, tôt, en plein temps en commençant une brève étude à la Dublin Metropolitan School of Art en 1941. Elle expérimente l'aquarelle et la cire, elle a un style expressionniste naïf, naïf, émouvant, et souhaite représenter l'humanité domestique. Très bizarre. J'ai peur de, ce, de ces peintures du coup. Elle conçoit euh, de nombreuses couvertures pour les livres de l'éditeur irlandais Sir Seal, Agus Deal, sur une période de 20 ans à partir de 1958. Elle réalise des illustrations pour des livres de Denis Devlin, Thomas Kinsella, Kinsella et euh, Louis McNeice et travaille avec de nombreux jeunes designers comme Louis Le Est-ce que tu connais lui, Louis Le Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, oui, je oui, sais euh, en plus je regarde. Voilà, il n'y a pas son portrait, c'est exactement ah ouais. ce que je pensais. Mais on l'a déjà rencontré ce, en ah tant ouais que nom, non Bah je sais pas, ils disent des designers, mais là, c'est pas un designer, lui, du coup, ils disent que c'est un peintre. Bah ça peut être un designer aussi. Non Les peintres sont aussi des designers. Ouais. Donc du coup, après, on nous dit que c'est la collection. Ok, bah voilà, hein, écoutez, c'était c'était court. Alors la hein, mais... date ah, je ne sais pas. Du coup, j'ai oublié, mais il euh, n'y a pas, fait. En... Ah bah si, c'est son... C'est pièce. Travaille comme scénographe. À... Non, je suis désolée, elle a remporté un prix quand elle avait 8 ans. ouais <rire> Bah ouais. C'est Bah non. <rire> bah là, si, c'est un prix, c'est une démonstration. Oui, oui, voilà le premier prix du concours national d'art pour les enfants. Donc, en 1923. De toute façon, après... 8 ah ans. oui, elle a 4 ans, oui, oui 8, ans. 8 ans. Enfin, moins de 8 ans. Après, quand elle fait le théâtre, tu vois, euh, elle va se former 33-36. À l'âge de 16 ans, elle est embauchée, donc en 1936. Ouais, après, elle étudie. À 18 ans, elle commence sa carrière de costumière, de décor. Ouais. Est-ce qu'un est qu prix d'enfance ça compte C'est ça, la question. -ce que... bah, stricto sensu. Euh... C'est une en soi. <rire> du concours national d'art pour les enfants euh, oui en plus c'est national donc euh, clairement mais après c'est c'est coopté euh, par toute la famille j'imagine mais euh... ouais on bah dit, en on même coopté pour ça d'ailleurs je sais pas moi je pense que tu vois le début elle commence sa carrière quand même assez jeune tu vois elle, elle est embauchée à 16 ans à 18 ans enfin au final euh, après tu, tu, fin, tu vois je vous montre trois secondes pourquoi je dis il euh, y, y a eu de deux... en plus de son père il n'y a pas que son père hein. Il y a aussi, du coup, sa sœur. Ah oui, c'est ça. Elle a... Qui fait de la broderie en peinture. Et sa deuxième sœur. Broderie qui fait en aussi, peinture en... Ça, ça veut dire C'est ce qui est écrit. <rire> est, euh, attends, c'est euh, là. Non, c'est là. Et broderie qui travaille jusqu'à. Elle est connue pour ses tableaux brodés. Ah, mais on avait déjà vu ça de une Irlandaise qui faisait des tableaux brodés. C'est une mode, genre, vite fait, je crois. Voilà, donc du coup il y a Elizabeth aussi qui elle est euh, Anglo Irish educator and publisher she was elle an art teacher. Elle donc. est commercial printer c'est possible qu'elle qu'elle ait fait des, des, des, des illustrations, je me suis dit. Ouais. Bah après elle est professeure d'art en même temps. Donc, oui, euh, je donc pense que du coup ça peut, être un, ça peut être un truc. Oui, donc clairement sa famille, lui ont dit hé hey, tu fais des beaux dessins, viens on non, va Non mais te je montrer pense qu'il y a un truc comme ça. Après c'est après tu vois genre c'est pas pour rien qu'ils te cite tout le monde dès le début, euh, oui. tu vois, il te placent sur le fait que c'est quand même une famille euh, artistique et tout. Oui. On peut la mettre à 8 ans en vrai, mais c on, sait aussi, euh, on sait aussi du coup qu'elle n'a pas fait d'études spécifiques. Quoi. Enfin, tu vois, C'est bah, pas grave en... non plus, mais ouais, ouais. fais attention à ce que tu fais parce qu'on va avoir un problème. Tu vas oui, appuyer oui, sur oui. le bouton non, bon. de la multiprise. Bon. <rire> Moi je serais pour mettre plutôt les années 30, mais. Euh... Bah vas-y, euh, Pierre Facizo si tu veux. Bah pourquoi Pierre <rire> On est que deux. Et... Bah oui, justement. Non mais c'est nul. D'accord. C'est totalement gratuit de dire que c'est nul, mais d'accord. Ok, 2. De... Allez, 30. 1936, moi je dirais, quand elle commence à aller embaucher au théâtre et elle est euh, l'assistante de Tania Machin. Euh... Oui, c'est quand c elle un... travaille, travaille, quoi, et qu'elle peut, elle peut se rémunérer dessus, quoi. Ouais, après c'est en 38 qu'elle fait les premiers décors, donc. Bah, euh... 38 alors. Ouais, allez, 38. 1938. Elle est avec qui Oh Il n'y a pas de place <rire> Si, si, il y a de la place. C'est où, 1930 C'était Pablita qui est à côté. Je crois, ouais. 1930... Ah, moi, ben je vois rien, là. Enfin. Je vois, je mais... Vois, un, un, 40, 40 Là, il y a 41, là, non C'est un 4 Non, c'est 41. 50, 51. Ça, c'est 35. Olga... Gluc, j'ai du mal à voir en fait. Ah, 26. On était loin en fait. <rire> 30... 38, c'est ça Ouais, pas putain. Blardé. Et non, ça ne bouge pas. Ah, si, si, c'est juste que je prends mon temps. Hop. Diane Arbus, est presque en sortir. 38. Merci, petit cancan. C'est Anna ou Anne C'est Anne Anne. Niet. Le, le, le lag. Le lag avec un apostrophe. Mais non, elle a écrit la, lag. Euh, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup trop... Euh... Mais non, elle, un elle a écrit lag, lag après, elle a je sais, je sais, mais c'est pour ça. C'est l'autocorrect qui, euh, qui lui parle d'ag. C'est pour ouais ça que là. je dis qu'elle tra qu travaille trop. Enfin, si l'autocorrect devait révéler euh, ce qu'on qu écrit le plus souvent, franchement, il y a des voix. Euh, <rire> je suis désolé, mais. <rire> si vous n'avez pas vu, Histoire Crépue euh, va proposer, euh, parce qu'il a fait la com aujourd'hui, il va proposer de, une, une interview avec Françoise Vergès. Et donc du coup la, la, la, la blague d'autocorrect que, que, que Nibbler est en train de dire c'est que c'est juste, juste que j'ai écrit Verge à la place de Verge. Mais j'étais pas du tout en train de penser à ça. Ah bon bah Genre c'est choquant tu viens de vrai. révéler un DOS du futur euh, sur le stream. <rire> c'est pas un DOS du futur. C'est mon DOS à moi, c'est mon fiche c'est pas un DOS. <rire> Et j'ai décrit d'écrire Verge, waouh c'est nul. Ah, oh, elle pauvre Françoise Vergès. Ah, non mais c'est pas de ma faute là, c'est clairement à cause de c'est clairement à cause de autocorrect. Il, a... Il met met pas l'accent alors que Et sais que c'est qui met H... qui met slash histoire crédible. De toute façon, essaye. <rire> Pourquoi tu Pourquoi tu... Elle, est trop... Elle est trop fatiguée Nibler. Elle ne Elle... Elle... s'en remettra jamais <rire> C'est fini Non mais c'est parce que Pas Sur grave Mais la... pas ça autre chose Ouais Sur une anecdote toute pétée t'sais... Allez voir ça en Oui ça c'est Parce vrai que, que l'autocorrect euh, Voilà hein. Non bon on fera la blague euh, non, Vendredi mais oui, c quoi C'est le 4 juin, le 4 juin. Pas Vendredi Vendredi 4 juin nous ferons la blague en live On fera pas la blague en live Je suis désolé parce que moi je serai en mode modération Je ne peux pas faire la blague en live Ouais c'est vrai Bon, bref. Euh... Je suis en mode modération. Moi, je suis là pour m'amuser à écouter Françoise Vergès face à Someboy, et c'est tout. Hein mmh, en enfin, face. En on... avec, c'est mieux. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, juste, euh, j'ai pensé à toi, petit cancanou, parce que hier, j'ai écouté euh, l'épisode du podcast A bientôt de te revoir, et il y avait euh, dedans euh, Rebecca Warrior de. Euh, de euh... Attends. Pourquoi Elisabeth c'est et Anid s'ils ont le même portrait C'est moi qui ai qui, qui, qui, qui, qui, qui pas, pas compris Ça, c'est Elisabeth, ça Oui. Pourquoi elle est là non Bon, je, vais, je peux finir mon ouais, anecdote, bah, du coup Donc oui, donc euh, le podcast avec Rebecca Warrior qui est... Euh, la chanteuse de Sexy sou Souci, et, euh, et, euh, et c'est très drôle, si tu veux écouter euh, Petit Cancanou, parce qu'en qu en fait, cette personne est complètement folle. Euh... C'est étonnant avec les textes de Sexy <rire> Souci. Non, mais déjà, en fait, déjà... Le truc, c'est que dans A Bientôt, de te revoir, la... la, la, la comment elle s'appelle Marie... Euh, Sophie, là. <rire> Sophie Marie, je sais plus Sophie Marie, c'est ça. Sophie Marie, elle est folle, déjà. Mais alors, les deux, c'est genre, on dirait qu'elles ont... Elles sont dans, le, dans un futur... Euh, voilà. Le, le Donc, maximum futur euh, futur. Ouais. ouais. Je t'invite à écouter. A euh, Bientôt, de te revoir avec Rebecca Warrior. Moi je connais pas finalement ce que c'est Sushi Ah donc ça c'est Loli, ah, Loli Yeats, donc Anne Yitz, oui. Elisabeth Non c'était El Elisabeth, Elisabeth, voilà Donc c'est bon en fait, c'est John Butler Yeats qui a fait Et puis son truc très... Ouais c'était clairement ça, elle, elle, est, elle est dans un truc... À la fin, y a, y a, en fait la, la présentatrice a dit Mais est-ce que à un moment tu peux arrêter de mentir Parce que je dit n'importe quoi <rire> Ah là là, c'était drôle, j'ai beaucoup rigolé Voilà. Alors, Anit, son travail, donc, c'est ça Ça, c'est ce qu'elle a fait gagner quand elle a 8 ans, peut-être Ça Oui, parce que je suis très méchante. Euh... J'ai l'impression qu'on va pas en trouver grand-chose, en fait. Hein. The studio of Anitz archive collection. Après, il n'y a, a pas l'air d'avoir mal. Bah, en même temps, qui... je pense qu'il y a plus de il si, traces... y a les trois lampes, là. Ça, c'est... Mm. Bah, comme, en fait, elle a plus fait du costume et tout, peut-être qu'il n'y a pas euh, beaucoup... En enfin, fait, ça, ça... sa pratique de peintre, elle n'est pas énorme, peut-être. Il y a ça aussi. Christie's. Oh. Si on fait confiance à Christie's. Hein. Normalement, oui, parce qu'ils ont quand même des historiens, à Christie's. Des mm. historiennes. Oui. pas euh... Je pensais que ça allait être foufou, mais... Tranquille, quoi. Ça, c'est un peu sombre, mais on voit pas bien. Mmh, c'est le portrait J'ai cliqué. Oui, ça a l'air d'être le portrait. Il mmh. bon, y avait peut-être que sur Over, peut-être Non On peut essayer, mais euh... je suis pas sûr. Hein. quest ce que tu as petit ordinateur Tu es de temps, mais ça va oh bon. Non, il n'y a pas un Ok, bon, du coup, on a regardé un petit peu, ça va. Je pense qu'on va mettre euh, les sœurs les Yitz pour plus tard. On continue Ouais. Alors, euh, B.A. Ça se dit comme ça C'est B.A. ou B.I. Non, c'est B.A.B.R. Non, mais on, va, on, on va pas essayer de. de euh... Béa Orpon. Parce qu'en plus, plus, tu sais qu'il euh, y a beaucoup de noms anglais qui viennent aussi du, de, de, de, de français. Hein. Donc là, c'est Béatrix, tu vois Donc ça serait même peut-être allemand Béatrix Ouais. Alors, Béa Orpen. donc elle est née en 1913 et elle est morte en 1980. C'est une peintre de paysages et de portraits euh, et professeure euh, d'origine irlandaise. Elle aide à la création de la galerie d'art municipale de Drogheda. Que nous allons voir, euh, quoi que c'est, plus tard. Alors, donc, notre amie Béatrice Esther Hopper, ben voilà, elle s'appelle Béatrice. Elle est née, donc, à Lyshain, à Carrickmins, dans le comté de Dublin, en 1913. Euh, elle a une sœur jumelle, oui, très bien. Elle a cinq sœurs. Euh, ok, ok, ok. Son père est avocat et président de l'Incorporated Law Society. Très bien, très bien. Et elle a une sœur qui s'appelle Kathleen Delap, qui est militante et féministe. Euh, et c'est la nièce de l'architecte et peintre Richard Coldfield Orpen et du peintre Sir William Orpen. Ok. Alors, elle est éduquée en privé à la maison par une gouvernante jusqu'à l'âge de 13 ans. Lorsqu'elle fréquente l'école française à Bray, puis l'Alexandra College à Dublin. Elle prend des cours privés sur les principes fondamentaux de la couleur et du dessin avec Lilian Davidson ou Liliane. Je ne sais pas. Peux-tu regarder si c'est Lilian ou Liliane Et c'est Liliane. Liliane Davidson. Euh, s'inscrivant à la Dublin Metropolitan School of Art et à la Royal Hibernian Academy, again, hein, la fameuse RHA. Là, on est totalement constamment, de toute façon, en Irlande. Ça, ça, ça paraît un peu logique. En fait, en gros, il y a soit euh, en Irlande la Royal Hibernian Academy qui doit être à peu près l'équivalent de euh... euh, l'Académie de, la de la grosse chaumière. De la grande chaumière. <rire> et après, on me va de moi. <rire> L'Académie wow. de la grande chaumière. Déjà, euh, <rire> on me va de moi alors que là... Euh ou l'Académie ouais, ou Colarossi... Ou... Non mais je me suis trompée <rire> Non, non on va rester pendant 5 minutes comme tu l'as fait avec ta blague. Voilà, de 1932 à 1935. Okay. Pendant ses études, elle est l'élève de Sean O'Sullivan et remporte le premier prix pour le dessin d'après-nature en 1933 et la peinture d'après-nature en 1934. Elle déménage à Londres pour poursuivre ses études à la Slade School of Fine Arts de 1935 à 1939 euh, elle excelle dans le design décoratif et remporte le premier prix de composition décorative en 1936. Elle obtient euh, son diplôme de design en 1939 et elle va ensuite fréquenter l'école de typographie de Fleet Street et suit une formation en textile et en design commercial à la Central School of Art and Craft de, euh, du London County Council. Donc après on nous dit qui elle épouse, et hop, je suis sur euh, ton côté je crois. Oui, oui mais fais attention à ce que tu fais, parce que tu vas fermé le film, <rire> euh, Bon, après on nous dit qu'elle épouse, on s'en fiche, alors sa carrière artistique. Donc elle fait ses débuts à la RHA, alors qu'elle est encore étudiante en 1939, et elle expose avec eux chaque année jusqu'en 1980. Donc 1939, euh, on pourra dire que c'est la première date de monstration exposant plus de 100 tableaux au total. Et alors moi, c'est ce que j'ai toujours pas compris à la RHE, c'est que c'est une école de formation, mais c'est a priori un endroit où tu peux aussi exposer chaque année, euh, le temps que tu veux quoi. Parce que toutes les... Ouais, c'est une Il... sorte de résidence ex... enfin, quand tu veux quoi. Bah en fait, j'ai l'impression que c'est un... Ouais. un endroit où tu déposes des œuvres aussi, parce qu'ils parlent toujours du nombre de tableaux qu'elles ont, qu ont exposés, bref. C'est un stockage, je pense. En fait, c'est une sorte de, de, de fond régional, genre, euh, avec une exposition. Euh... Je sais pas trop. J'ai pas, pas, pas, compris. Bref. Euh, du coup, elle va exposer euh, également avec la Watercolor Society of Ireland presque chaque année de 1936. Ah bah non, bah, du coup 36 à 1980. C'est. Euh... C'est ouais, c'est comme tu dis, hein, c'est fat. Hein. Bah ouais. Ça veut dire que tu es totalement exposé à partir du moment où tu rentres dedans. C'est ça, c'est un truc où tu peux avoir un, un chair, peut-être Ouais, bah c'est un peu ce qui. On est tombé sur un, un truc où il y avait un, une chair euh, qui était donnée. Une chair, c'est quand, quand t'as une place euh, au, au service administratif aussi. Merci, Wisebot. Ouais. Alors, pendant ses études bah, à Londres. Attends, attends. Faut, faut, faut pas déconner. Mon, mon, mon, deux, deux secondes. Mon code Frama, il passe pas, mais WestBot, il envoie 90 millions de lignes, ça passe Le HTML est bizarre, hein Ah, d'ailleurs, il y a toujours écrit 1961 dans la... Oui, je vais j'ai ça tout de suite. Alors, donc, pendant ses études à Londres, elle reçoit un certain nombre de commandes commerciales pour concevoir des affiches, des brochures, des vestes... Des vestes de livres, qu'est-ce que c'est Des vestes de livres, je pense des, que couvertures. des couvertures. Ouais, ah, des vestes de livres. J'ai fait beaucoup d'illustrations de vestes de livres. C'est bien ça la place de dire des. C'est mignon. Moi, je trouve ça trop mignon. J'ai une petite veste de livres mmh. euh, et des cartes de vœux. Orpen bien, euh, rentre en Irlande en 1939 et monte sa première exposition personnelle en octobre euh, dans le Country Shop. De euh... non, ne... arrête. De Stephen Green, parce que j'y ai pensé aussi. <rire> gérée par Muriel Ga... Gaon. Je m'en doutais. Elle est surtout connue comme artiste paysagiste, privilégiant la gouache et une palette sombre sur papier teinté. Elle perfectionne une méthode rapide au début de sa carrière, ce qui était une exigence pour ce milieu à, sé... à séchage rapide. Je pense que ça, c'est une traduction très bizarre de l'anglais, parce qu'un milieu à séchage rapide, ça ne veut rien dire, mais voilà. Elle travaille souvent à l'aquarelle, et en dehors d'une période, euh, en dehors de la période des années 60, elle va euh, travailler rarement la peinture à l'huile. Elle va donc aussi, on me dit quoi Elle passe souvent des vacances à peindre en Irlande, peignant des scènes dans le comté de Loth, Meath, Dublin et Wicklow. Euh, y compris ceux de la côte ouest. Elle voyage en Norvège et en Bretagne au début de sa carrière, puis se rendue <rire> Elle se rendue en Europe continentale, elle va se rendre en Europe continentale dans les années 60 et 70 pour peindre. Elle va monter plusieurs expos personnels au, au, à la Grafton Galleries en 47 et 54. À la Neptune Galerie en 1977 et à, à Drogheda en 1978. Elle est une contributrice régulière de euh, Actas à l'exposition irlandaise d'art vivant de 1943 à 1958. Et là, elle nous dit à chaque fois tout ce qu'elle a fait, on ne va pas lire. Hein. Euh... Et donc, elle nous dit aussi qu'elle enseigne l'art dans, dans, dans un certain nombre d'écoles à Drogheda l'école technique, euh, au lycée aussi en 46, et à l'école nationale Saint-Peter. Elle va donner des conférences, machin, machin. Ok. Ensuite, elle est, on nous dit, elle est membre de l'AICA. Bon, après, c'est, voilà, créé, Alors, elle va créer, diriger un cours d'art annuel pour les enseignants du primaire au collège. Et euh, voilà, après, elle va se concentrer sur la protection de l'environnement en encourageant l'adoption du recyclage et la création de groupes d'histoire locale dans le but de favoriser la fierté des régions. Ok, donc voilà, Donc plus tard, elle a plutôt un engagement euh, local aussi au-delà de, de la question de l'art. Euh, ok, bah voilà. Hein. Donc elle a plutôt une carrière euh, classique on va dire. Enfin, classique, non Elle a fait beaucoup de d'enseignement de, aussi, en plus de sa peinture. Euh, voilà, donc on va pouvoir regarder son travail. Je pense que c'est assez... Euh, c'est une peintre de paysage en Irlande, donc je pense que ça va peut-être ressembler à ce qu'on a déjà pu voir, mais... Euh... Ouais, c'est pas trop un pro, peu... oh. aussi. C'est un peu peut-être différent, quand même, du style. Pas trop. Après, elle faisait de, de la gouache. Je je crois oui, parce que c'était parce que elle, elle faisait pas de peinture à l'huile, donc c'est très euh, presque pas 2D, tu vois, mais c'est plus pour des. J'ai cliqué. De Illustrations directement sur grande image parce que je, je vois qu'on ne voit pas grand chose en fait. En zoom, même en zoomant, c'est. Ok. Ouais, c'est un, un, un peu de la plat quoi. Bah, en fait, il y a pas beaucoup de profondeur, c'est assez bizarre. Enfin, il y en a, mais. Euh... C'est vrai, il y a un jeu de non-profondeur. Exact. Il y a des affiches aussi. Je pense que c'est elle, ouais. Ça, c'est les affiches d'elle ouais. Je pense. Hein. Non, c'est son bloc-note. Ah, oui, d'accord. Après, elle faisait donc, du coup, on a dit tout à l'heure des couvertures de livres aussi et des non, des, vestes. des vestes, des vestes de livres et des, euh, des cartes de vœux aussi. Beaucoup de choses, euh... ça c'était euh, euh, aquarelle, on dirait. Oui, bah elle a fait partie aussi d'un truc d'aquarelle. Ils ont dit 600 dollars, 300 dollars, ah non, 300, 300 euh, livres. livres. Parce que c'est plus. Ça euh, va euh... jamais. Non, mais il y en avait un en dollars aussi. Mm. Ok. Ah, toujours ça a l'air la des... hein. d'être plutôt des petits formes en tout cas. J'aime bien les, petits... les dessins comme ça, je trouve ça cool. Un petit détail comme ça. Mm. Ok. Bon, après on, on retombe sur d'autres trucs ok donc on avait dit euh, je crois 1939 mais euh... Elle déménage, elle excelle dans le design, elle obtient son diplôme. C'est ça, en... elle est euh... et encore étudiante ouais. et elle expose avec eux chaque année jusqu'en ouais, bah Ah non, c'est 36, parce qu'il y avait le Water Watercolor Society of Ireland et elle expose presque chaque année de 1936 à 1980. Mais du coup, il répète deux fois la même chose avec deux dates différentes, t'as vu quoi Non, parce qu'il y en a un, c'est RHA et l'autre, c'est Watercolor Society. Okay. C'est pas le même endroit. 36 Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Je suis désolé, j'ai changé en plein milieu euh... oh. <rire> ah. Mais là on a plus de place là c'est sûr. Non, il faut en redescendre une chance. Euh... Ouais je disais que euh, j'ai coupé la, la musique euh, en plein milieu, puisque c'était parti sur autre chose. Euh, hop, on va, bah, on va prendre, euh, on va prendre les trois dernières comme ça au moins ça va être large. De toute façon c'était sûr qu'on allait tomber sur euh, sur ça, euh, sur cet effet là euh, de... ouais, bah, oui, oui. au bout, bout d'un moment. Je vérifie juste à... oui, c est, c est la, oui c'est bien, la distance est bien. Ok. Ouais, peut-être qu'après, au bout d'un moment, le 20 siècle, il demandera peut-être à euh, ouais, euh, peut être coupé en deux. Euh. Ça paraît logique, en fait. En 1900-1950, et 1950-1980, du coup. Ouais, après, c'est comme on disait depuis le début, c'est un peu normal qu'on se retrouve avec... Vu qu'il y a plus de traces euh, de, euh, de l'époque moderne... Euh. C'est un peu normal. Je ramasse tout ça... Et je je mis ça sur le côté, s'il te plaît. Non, toi tu veux pas Ok. Non mais... Je fais que d'embêter Mais il fait quoi Oula <rire> Il a fait, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Je fais un CTRL-Z, je fais un CTRL-Z. -là. Oulala, oh mais il y a plein de trucs qui se passent là, que je contrôle plus. Euh, euh, on avait dit, c'est PR Et c'est 36. On encore une un mince Hop, hop, hop. Du coup, on a regardé son heure. je remets Chrome, hop hop, B.A. Orpen, c'est bon. Et du coup on a fait le tour de celle qui était ouverte au début alors Ouais parce que bah, la veille, on l'a, on l'a déjà faite, euh... je vérifie juste parce que j'avais d'autres trucs en anglais hein, mais euh, je, je voulais pas te, te surcharger aujourd'hui, euh... du coup, Jean-F.B. hop. Est-ce que tu veux faire Eva Henrietta Hamilton en anglais euh, Ouais, ouais, bah de toute façon, on peut, on peut. Ce sera peut-être. Euh, si la page elle est longue, ça peut être aussi la dernière. Ouais. Donc toutes celles-là, tu les as vérifiées pour qu'on ne les parle pas en doublon On n'a pas besoin oui, de. Les oui, oui, oui, oui, normalement. Alors je vais revérifier avec le trama, avec le mais normalement En fait, c'est celle que j'ai rangée, donc euh, je l'ai re-rangée la, la dernière fois. Bah, épisode 29 on a fait la sonda mm. Ok du coup celle-ci elle n'était pas enlevée Oh là là là là Alors je l'enlève tout de suite J'en ai une autre Oui puisqu'on a fait plein d'anglais euh, la Sunda Ouais Alors euh Celle-ci on l'a jamais faite Non donc, elle s'appelle, donc le nom on nous dit Meini Jelette euh, et donc son nom c'est Marie Harriet Gellette, donc qui se contracte en Meini. Euh, elle est née en 1897 à Dublin et elle est morte en 1944 à Dublin aussi. Et donc, c'est une peintre irlandaise euh, dont l'œuvre décoration qu'elle a faite en 1923 et une des premières, euh, enfin, fait partie des premières peintures abstraites qui ont été montrées en Irlande quand, euh, quand ça a été exposé à la Society of Dublin Painters Group Show en 1923. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Kankanu Plus généralement, est-ce que vous pensez faire un bilan d'étapes dans la chronique des femmes artistes Exemple se poser pour parler de ce que vous avez déjà trouvé, des lieux récurrents, des chiffres, de vos hypothèses de départ alors, hypothèse de départ, je pense qu'il <rire> y en avait, je pas, euh, mais, euh, mais oui, pourquoi pas. Après, c'est... Alors, pour être euh, transparent, je... on s'était déjà posé la question de à quel moment on faisait une pause. Euh, cette pause, euh, logiquement, ce, ce sera plus claire euh, la semaine prochaine. Alors, donc, dans les calculs, je vais vous montrer tout, Et dans, de, de, comme ça, ça va être clair. On va le faire maintenant, le début du topo. Euh... Je vais me permettre de faire une pause toilette vas -y, vas -y, pendant que tu fais ça. Je vais, je vais, faire, une, je vais faire juste un, un petit encart très rapide. Alors, euh, j'avais prévu du coup le, pro, le programme de sortie YouTube. Euh, le, il va s'afficher normalement. Attendez. Hop, on, est le, euh, on est le 28, euh, je vais vous afficher ça tout de suite, bam, bam, bam, bam, bam. Hop. Euh, non c'est pas le bon, c'est pas le bon monsieur, voilà, euh, je vais enlever Chrome vite fait pour que ce soit plus clair, voilà, donc en, en zoomant, on peut remarquer que déjà beaucoup de choses sont prévues en fait, L'idée, c'est que euh, moi je me suis dit, euh, et j'en ai parlé avec Nibbler déjà, euh, que le 31 pourrait être le dernier, ou le 32 plutôt, pourrait être le dernier, parce que ça nous emmène jusqu'à fin août, en envoi sur, euh, sur YouTube, et de recommencer du coup à la rentrée, euh, en live. Ce qui voudrait dire que euh, le 32, c'est dans deux semaines, euh, et que du coup, à partir du 32, on commence à arrêter du, mo du moins en chronologie pour l'année, et du coup, on pourrait faire un topo le 30, pour le 32. Ce serait intéressant de le faire, en tout cas. Alors par contre, sur la question que tu posais, c'est-à-dire un bilan d'étape, ça serait intéressant de voir euh, si déjà la forme euh, est euh, valable euh, à distribuer, déjà, parce que ce serait pas mal aussi de le distribuer à des associations gratuitement. Euh, C'était la question aussi qui, qui se posait. Euh, Peut-être le distribuer à, à des personnes qui peuvent être intéressées aussi. Euh, voilà, voilà. Pour, pour être simple, euh, Omori euh, a commencé depuis 3 semaines maintenant. Donc euh, le Homori 3 va être ce dimanche-là qui va être, ça va être tourné ce dimanche-là mais ça va être uploadé sur YouTube donc le 12 septembre. Euh, et le truc c'est que enfin, et le truc c'est que voilà, on a déjà plus ou moins pour le chipstream stream aussi, du coup déjà tout août. Et pour le pour le chronologie, il nous manque juste deux épisodes pour faire tout août. Euh, nous on pensait justement faire euh, une pause en août spécifiquement, donc on pourrait faire d'autres streams aussi entre temps hein, c'est à dire en juillet mais euh, que ce soit autre chose donc euh, ça amène euh, ce que tu dis c'est à dire faire peut-être un bilan d'étape à ce moment là euh, où euh, on finit 32 et on fait 32 épisodes euh, normal et ensuite on fait un topo euh, hors, c hors série quoi, euh, et qui se pose justement sur le euh, est-ce que euh, est-ce que du coup, on a bien fait Déjà. Est-ce qu'on a bien fait Est-ce que c'est intéressant de faire ce qu'on a fait Voir ce qu'on peut améliorer aussi. Il y a toujours les billets qui sont toujours actifs, bien entendu. Il y a d'autres trucs aussi qui se posent, qui sont... Comme tu dis, les lieux récurrents, ça c'est important. Je pense qu'on va sans doute faire les académies, donc Bélarossi, La Chaumière, Collarossi, Excusez-moi. Collard aussi euh, la, la, la Grande Chaumière et, euh, <rire> et, euh, et du coup euh, le RHA, là, est celui qu'on qu voit assez souvent en ce moment euh, voilà, donc en fait c'est des questions qui sont encore en, en plus ou moins en suspens parce qu'on s'est posé la question sans vraiment se poser pour pouvoir en parler euh, mais euh, voilà, les, les chiffres je pense que ce serait intéressant de voir combien de personnes on a trouvé mais euh, c'est sûr que de toute façon entre... Euh, sur le nombre de personnes qu'on a trouvé, on est déjà plus de 100. Parce que quand on avait fait déjà le topo en pour le 18 ou le 19, je sais plus. On avait déjà fait un topo de 100. Mmh. Euh, donc là, on doit être à peu près à 200. Parce que ça fait euh, 10 épisodes de plus. On fait euh, 4, euh, 4 à 5 euh, personnes par épisode. Voilà. Euh, ce qui serait intéressant, ce serait aussi de faire un topo des manques de ressources. Euh, ce que j'ai déjà plus ou moins fait. Mais ça, c'est pour la découverte de de septembre, parce qu'il y a des choses qui ont été préparées pour septembre aussi mmh. euh, comme vous avez pu voir déjà, le... il y a plein de trucs qu que je modifie déjà aussi sur juste la gueule du stream mais euh, en fait c'est aussi un fond, c'est euh, fond... le fond et la femme comme on dit et euh, du coup euh, voilà c'est faire en sorte que tout soit plus ou moins équilibré aussi donc on va voir, pour chronologie des femmes artistes en fait ce qui est bien c'est que ça roule tranquillement et euh, on peut aller jusqu'au bout euh, s'il y a un bout mais peut-être aussi la question, euh, en vrai, ça peut... Comme, euh, comme toi, petit cancanou, t'as as quand même vu aussi euh, pas mal l'évolution de ce qu'on a fait. Ça peut aussi être euh, euh, ouais, des cool. choses auxquelles toi, tu penses, ou que t'aimerais toi, que on, sur lesquelles on revienne, euh, des choses que t'as croisées, où on est allé vite. Enfin, ça peut être aussi intéressant de, de partir d'un de, truc dont toi, t'as envie, parce que en fait, nous, on, dans le flux de ce qu'on a fait, il y a évidemment des choses... Euh, qui nous intéresse plus du style, euh, bah moi il y a quelques, enfin quelques moments qui m'intéressent ou des questions que je me suis posées. Euh 13 bis, il, est, il, y a, voilà, il, y a, il y a des trucs qu'on qu aime bien, genre les photos des ateliers ou genre les signatures, des choses comme ça, mais c'est c'est pas spécifique non plus à euh, la question des femmes artistes. Donc euh, Est-ce que c'est juste... Euh... Pas là, je... Non mais voilà, est-ce que c'est juste on, moi, se en fait, on se fait plaisir sur des choses qu'on a envie de développer Voilà, c'est euh, tout, est, tout est plus ou moins ouvert. Donc euh, Est-ce que c'est que du coup après des espèces d'épisodes... Euh... Euh, vraiment euh, ce truc qu'on avait dit de hors-série où on parle euh, à travers tout ce qu'on a découvert d'un truc précis et on se resserre de tout ce qu'on a vu pour aller euh, rechercher et on se, on se permet aussi de préparer peut-être un peu plus ce qu'on va, qu va faire puisque ça nous demande aussi nous de re-regarder euh, dans ce qu'on a vu. Euh, voilà, enfin, franchement, ça. tout est tout est ouvert euh... C'est ça, il y a un truc, truc qu'on avait déjà parlé il y a 10 euh... épisodes ou euh, même euh, plus euh, Qui était les hors-séries Et les hors-séries, en fait, ça, ça, c'est intéressant et tout à, à mettre en place, mais là, par exemple euh, On n'a pas vraiment pu travailler dessus Moi, j'ai un peu travaillé sur mais... un truc Mais c'est pas non... Nous... Enfin, il faudrait vraiment que je me mette un, un axe Pour vous présenter quelque chose d'intéressant euh, euh, Mais... Euh... Enfin, moi, j'ai déjà un truc que je pourrais plus ou moins faire, euh, qui peut être assez dynamique et qui peut aussi être intéressant avec le chat, de, de, voilà, qu'il qu y ait des questions qui viennent aussi, euh, et qu'on se fasse un petit, un petit euh, je sais pas comment on dit, un insert à l'intérieur de tout ça. Mais, euh, mais voilà, après, euh, je pense que comme tu disais, si euh, si le moment s'y prête parce qu'on sait qu'on euh, arrive euh, à la fin d'un cycle un peu sur, euh, sur comme ça la découverte de nouvelles artistes, etc. Bah pourquoi pas se, se lancer dans ça si tu dis que c'est à deux semaines, donc ça veut dire euh, que ça fait euh, par exemple le live dans trois semaines, c'est euh, un hors-série et on a le temps potentiellement de le préparer par exemple. Ouais c'est surtout que en vrai euh... Où on travaille à côté quoi donc euh, c'est aussi un peu compliqué de, de de donner du temps en plus que ce qu'on fait déjà en live et après le truc c'est que quand on en donne euh, c'est aussi euh, c'est aussi un truc qu'on qu a envie de faire donc là par exemple pour les c'est un truc qu'on avait envie de faire donc il euh, y a des trucs à faire clairement mais, euh, mais Moi, je, je, peux... pense que, je pense que le mieux ce serait justement de se dire que par exemple comme je vous ai montré les, les, les, au niveau des sorties on a plus ou moins en fait juillet et août qui sont déjà blindés, mmh. Donc on, on pourrait se permettre de se dire au 32 qui, qui, qui arrive euh, euh, incessamment sur peu, parce qu'en en fait finalement, le 32 c'est dans deux semaines, donc du coup ça voudrait dire que euh, le, euh, le 10 c'est le dernier pour l'année. Le 10 euh, juin. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a tout juin et tout juillet pour pouvoir pour, euh, trouver un autre truc à faire en plus en attendant, quoi. Ouais. Voilà, all, autre que euh, je m'amuse à continuer le shift stream euh, comme, euh, comme, comme un con mmh. quoi. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Euh... Après, il y a l'histoire des vacances, mais nous, de toute façon, t'inquiète pas. Hein, le, le... Nous, on travaille pour avoir des vacances. Mmh. Ou, ou plutôt, euh, on a des vacances et on essaye d'éviter de, tra de, de travailler. Après, moi, je, je serais partante pour faire le l'espèce le, le, d'épisode bilan. Euh... Avec, mon, avec un axe que moi je vois qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on a découvert, éventuellement je pourrais, je pourrais préparer ça pour, dans trois semaines. Ouais parce que moi par exemple pour le bilan, moi j'ai énormément du mal à situer comment je pourrais le, le, le prendre de mon côté, autre mmh. que sur la forme. La, la, la, le... Toi tu as fait énormément de travail en plus que moi par exemple sur les miniatures, sur le, ouais, mais sur le, le, le ouais, comment mais tu montrer veux... les choses... Ouais mais tu vois genre en, en discuter ou, euh, ou le faire en live, ça c'est autre chose par exemple mmh. je pourrais préparer euh, en live clairement toutes les miniatures que j'ai pas préparé qui seront celles où je serai pas là en, tra en train de... de vérifier les, les upodes quoi ça, ça, ça, ça, serait, ça pourrait être intéressant aussi mais par exemple là euh, je commence déjà à avoir du mal avec les miniatures pour euh, survivalisme parce que c'est pas non plus le jeu qui se prête à faire des bonnes miniatures je pense euh... et du coup le truc c'est que euh... voilà c'est euh... Je suis pas très. Par exemple je, Par exemple, je trouve que l'intérêt le, le... Du, du, du truc de faire les miniatures ça serait intéressant mais c'est pas non plus le truc que... voilà vous allez me voir récupérer des, des, des références et, et les découper donc euh, je l'ai déjà fait plus ou moins pour la le, pour le, pour miniature du début donc euh, voilà on revient sur une base mm. Oui, ce serait un peu un sort de work and, uh, and chill, quoi, où on work and discuss. c'est euh, ouais, Ce, ce genre ça. de format, quoi. On ouais, parle ce et. En, on est en mode just chatting et. Euh, mmh. et on a peur de, de, de l'ambiance sociale, quoi. Parce que ça va être ça. Hein. Moi, je mettre... En plus, moi, quand je travaille, je mets toujours un fond, donc vous allez à, à plus en pouvoir de ma vie. Ouais. Voilà. Donc, du coup, le truc, c'est euh, ça. Après, euh, je pense que le. On verra. On verra, mais en tout cas, c'est à partir de, du 10, on en saura plus déjà. Je pense qu'on va finir déjà et on va, faire on va essayer de le faire bien. C'est nécessaire de garder au moins la ligne pour voir justement à quel, à quel moment euh, et la manière dont on va finir. On pourrait faire la fête, hein, on va se mettre des petits chapeaux, euh, balancer des petits confettis, ce genre de truc. Donc on verra ça plus tard, je pense. Mais euh, ouais, pour l'instant, là, on est un peu dans le... Enfin, Aujourd'hui spécifiquement, on est un peu dans le dans le cambouis <rire> au niveau du cerveau. Moi, je suis pas très actif. <rire> je suis pas très super actif. Donc, euh, je sais pas si ça répond beaucoup à tes questions. Mais... En tout cas, moi, ce que ce que je me dis, c'est que petit c'est ce qui serait bien, ce serait de t'avoir en vocal. Par exemple, Vocale. avec par exemple avec Discord euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir justement faire un débrief toi. Parce que je pense que c'est aussi euh, bien de le faire avec toi. Mm. C'était une bonne idée euh, de base. Je bon, en tout cas, euh... on, finit cette, euh, on finit mes nigellettes et puis on, on, on boucle. Ouais. Euh, alors, je sais plus où j'en étais. Euh, non, j'avais même pas fini l'intro, je crois. Si, si, je crois que tu avais dit elle a été une très bonne très, très, très prometteuse. Hein, de... Non, justement. Et défendeuse de, de l'art moderne. Non, hein. non, je crois que j'ai pas dit ça. Donc, euh, son tra ils ont dit quoi Son travail a été présenté dans des musées en Irlande, et euh, il, a été, il, a été aussi, il a fait aussi partie d'événements autour de la peinture, euh, dans des compétitions artistiques, euh, notamment dans euh, le Summer Olympics de 1928. Alors, sa vie... Que nous dit-on Quelle est sa vie Euh... Ok... Euh... Alors, donc, son éducation, enfin, c'est ce qu'elle a fait comme cours. Donc, elle a commencé une éducation artistique à l'âge de 11 ans. Euh, et elle recevait des cours de peinture de Elizabeth Hitz, donc on verra la semaine prochaine, de Sarah Cecilia Harrison, qu'il me semble qu'on n'a jamais croisé. On a jamais croisé, non. Je mortel. Euh, et Miss de Miss Manning. Mais ça c'est euh, Miss Manning, c'est... On a une artiste qui s'appelle Manning, non Il me semble, mais tu sais il y a plein de Manning euh, dans le monde. Ouais, mais vrai. je pense que c'est... Enfin, ça me dit quelque chose. Ok. Euh, donc, euh, de Miss Manning qui avait un studio à Marion Rowe et... Euh, a, qui a été une des influences des artistes irlandais à ce moment-là et donc qui était une influence considérable à ce moment-là. Ensuite elle a étudié euh, au Metropolitan School of Art à Dublin. Euh, ses professeurs un, euh, donc, Alain, dans ses professeurs il y avait William Orpen euh, et donc on peut voir, on peut retrouver l'influence de William Orpen dans euh, les. Les, le, le travail de Gillette de cette période et donc on nous dit que malgré son talent euh, elle était à ce moment là elle était toujours indécise par rapport à son futur et elle prenait euh, au même moment donc elle avait elle prenait des leçons régulières de piano euh, avec l'opportunité de devenir un, une, une concert pianiste donc, euh, Pianiste De concert, on va dire, on va mal traduire en français. Euh, et donc, sa décision de devenir peintre, euh, elle l'a prise après avoir travaillé euh, sous l'aile sous de Walter Seekers à la Westminster Technical Institute de Londres, euh, où elle a euh, étudié en 1917 et où elle, est, où elle a poursuivi donc ses études jusqu'en 1919. Elle a montré son talent précoce comme artiste à... enfin, euh, euh, Donc elle a montré des talents précoces dans, euh, un, dans un style plutôt impressionniste. Et en 1920, elle a gagné le Taylor Art Scholarship euh, qui, euh, qui lui a donné l'équivalent de 50 livres. livres pardon. Euh, la même année, elle a... Euh, elle a soumis des travaux à l'exposition annuelle de la Royal Hibernian Academy. Et euh, il va falloir que j'aille un peu plus loin dans la page. Je suis à 1921 à côté de la photo. En 1921, euh, accompagnée de, de, sa, de sa compagne Evie euh, Aude, qui est sûrement euh, quelqu'un que nous ne connaissons pas, ça ne me dit rien. Heinrich Painter and steel glass artist. ne connaît pas, je crois. Non. Euh, Donc ensemble, elles sont parties à Paris où elles ont travaillé sous la direction de André Lotte et de Albert Gleys euh, qui, euh, qui leur ont introduit euh, le cubisme et elles ont donc, elle a commencé à explorer euh, un art qui serait non, euh, re, non euh, figuratif, donc euh, non representational, mais je pense qu'on peut traduire en non figuratif. Euh, ce nouveau style, donc, qui a inclus euh, plus de couleurs, plus de rythmes, euh, a, été, euh, elle a, elle a tiré cette inspiration euh, vraiment de son séjour en France. Et en 1921, donc, elle et Evie euh, retournent à Dublin. Pour les dix prochaines, pour les années, euh, les décennies, hein, enfin les dizaines d'années suivantes, où elles vont continuer à partager leur, euh, leur, enfin elles vont continuer à aller chaque année à Paris. Euh, dans un essai de 1943 qui était intitulé "Définition de mon de mon art", euh, Gellert décrit son travail comme euh, comme ayant eu trois euh, révolutions. Enfin, trois changements, quoi, qui ont été inspirés par ses professeurs. Donc, le premier qu'elle a cité, c'était Walter Sickert. le second, André Lott, et le troisième, Albert Gleiss, donc qui sont vraiment les professeurs qu'on a vu plus haut. En 1923, elle expose deux peintures cubistes à la Dublin Painter Exposition. Euh, les réponses ont été... On me dit que les réponses ont été hostiles. La réponse a été hostile. Euh, et que euh, donc le Irish Times a publié une photographie d'une de ses peintures en citant, enfin, en, ouais, en, faisant, en mettant une citation euh, de, euh, du critique d'art donc du Irish Times, qui disait de ses peintures que euh, pour moi, euh, elles représentaient un puzzle insoluble. Voilà. Donc ça ne représentait rien, puisque c'était non représentatif, Monsieur le Critique d'Art, euh, mmh. en 1923. Euh, L'année suivante, elle et Evie donc, ont, ont eu leur première exposition euh, commune. Et... Euh, Deeply Committed Christian... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Deeply Committed Christian... C'était une très, euh, très fervente euh, chrétienne. Ah bon Deplie, comité, ça veut dire que tu es... Ah oui, oui, t'as raison, il y a des trucs se sont seuls. Donc, très impliqué dans le christianisme, ces peintures, à travers un toujours un, un quelque chose de, de non, qui, non représentatif très strict, euh, ont souvent des titres religieux et euh, ils ressemblent souvent à des icônes dans, dans, au niveau du ton et, and palai, palai, palai, et la palette, enfin le, les tons et le, la palette qui est utilisée dans euh, Irish Art, euh, les écrits de Bruce Arnold, donc, qui, qui s'appelait A Concise History, euh, il nous disait que euh, donc est-ce que c'est intéressant ce qu'il nous disait Beaucoup de ces peintures abstraites sont euh, sont construits, à, construits à partir d'un œil euh, ou un, un cœur central qui, est des, qui sont des arcs de couleur euh, et qui sont tenus et qui, qui se maintiennent ensemble avec un, un rythme de lignes et de formes et c'est ça qui va donner toute la profondeur et l'intensité et une sens, un sens de la, comme un sens de la perspective abstraite. Euh, et qui venait donc tout ça venait d'une un, compréhension assez basique de la lumière et des couleurs. Voilà. Donc on verra ça quand on regardera son travail. Hein, si, si on dit la même chose que euh, Bruce Arnold. Alors donc euh, Gillette a été donc une des figures importantes de l'histoire de l'art irlandaise. Et euh, avec euh, donc, elle avec euh, aussi des euh, euh, attends, ah oui non autant en, en tant que euh, pionnière euh, de, de l'art abstrait mais aussi comme, euh, comme euh, championne de, du mouvement euh, moderne enfin comme, euh, comme on peut dire championne une, une protagoniste oui, oui. Ouais. donc ces peintures ont souvent reçu des critiques euh, virulentes mais elle a, euh, elle a su en fait défendre euh, de manière problème. très éloquente ses idées, et donc toujours avec Evie Hawn, euh, mais aussi avec Louis Le Brocchi, Jacques, qu'on a vu tout à l'heure, euh, Jacques Anlon et Nora McGuinness, euh, Gillette a cofondé l'Irish le, le, Exhibition of Living Art en 1944. Dans sa publication euh, « An Approach to Painting » qu'elle a publié en 1942, Gillette euh, a, statué, State, ouais. a statué le pourquoi elle ressentait euh, la nécessité, des. Fin, en quoi euh, pour elle, les artistes étaient nécessaires à la société. Et donc elle dit que euh, l'idée qu'un artiste soit une personne spéciale euh, et une sorte de fleur exotique euh, auprès des autres, par parmi les autres personnes, est une des erreurs qui résulte de la Révolution industrielle et du fait que les artistes ont été poussés euh, euh, dans leur position légale. Ouais. ouais, en dehors, nous push out. Push ouais, out. Ils ont été en fait euh, mis à une place, euh, de, de, une place dans la société et dans la vie. Euh, Jusqu'au jusqu jour présent, donc en gros on leur a fait une place qui sortait de, de ce, de ce qu'ils étaient capables de faire en fait. On en fait c'est ce ça, comprends. sortir du social en fait. De, de... Ce qu'elle explique c'est le rapport social. Parce que quand elle dit « push out of their uh, lawful position in the life and society » et c'est un truc dans le style. Grosso modo, c'est, en fait, ça a été mis, euh, l'artiste a été mis de côté et séparé du, du rapport social. Ah oui, d'accord. Mais tout autre... en disant que c'était quand même une personne importante et euh, quelqu'un de daté. Oui, que, de spique, que quoi. par euh, le fait que c'était des personnes soi-disant mmh, spéciales. Ok. Euh, donc. On ça comme ça. Hein. Ouais, ouais, mais moi aussi, ouais. Alors, donc leur euh, leur isolation, enfin le, le fait d'être mis de côté de manière forcée, euh, a, pour la majorité, est une situation très sérieuse. Euh, et je crois que, euh, que c'est une des causes, une des nombreuses causes qui a, euh, qui a donné pour résultat le, le, le chaos euh, que, dans lequel on vit. Donc, on ne sait pas c'est quoi le chaos dont elle parle vraiment puisque on n'est pas, euh, pas en 1942 en Irlande. Euh, bah, l'art, oui, 42, non, mais... euh... il y a un truc qui s'est passé. Guerres, en... En... Il y a un truc qui s'est passé quand même. Euh, l'art, l'art de la nation est une euh, un des faits ultimes euh, par lequel la health, spiritual health... la santé spirituelle. Health, c'est santé. Oui. Okay. la santé spirituelle est jugée et apparaît comme euh, la postérité. Je comprends. Apparaît a posteriori plutôt. Ok, c'est un peu compliqué, euh, je comprends pas trop, mais ok. Bah merci euh, pour ce commentaire euh, sur ton travail. Bah, la dernière travail. fois, c'était pas super. Hein. Alors, donc son travail a, été, euh, a pris une place importante dans euh, le projet Active Age euh, qui a eu lieu au IMMA euh, et qui était produit et réécrit, qui a été produit pour réécrire. Euh, l'histoire de l'art et euh, les changements de, de, de canons artistiques. Donc, alors on peut expliquer un peu le canon Le canon, c'est... Bah, pour moi le canon, c'est genre le... En gros, ce serait euh, le rapport à la peinture traditionnelle. Donc ils ont fait euh, représenter euh, des scènes euh, historiques, euh, mythologiques, bibliques, etc. Et donc sortir des canons, en tout cas changer les canons, notamment sur... Euh, euh, elle, elle faisait de la peinture plutôt cubiste, donc c'est sortir en fait, euh, euh, de, en fait, de cette sortir représentation. C'est ouais, sortir d'un champ de représentation pour euh, représenter différemment. C'est ça, ça aujourd'hui qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on pourrait dire que le cubisme, c'est un, can, un canon artistique autant que... Oui, mais ça en fait partie, c'est ouais, un des canons oui. qui existent, euh, comme l'art contemporain actuellement a un canon aussi particulier. Ouais. C'est un, une, une manière de représenter les choses en fait. une manière de comprendre le monde. Alors, donc, on nous dit aussi que les travaux de Gillette euh, n'étaient pas vraiment euh, reconnus en dehors de l'Irlande, euh, mais bien qu'elle ait été euh, une des, des pionnières euh, quand il euh, y a eu l'apparition de l'idée de l'avant-garde, et ça a été donc, euh, elle, a, elle a pris une place aussi d'activiste pour encourager les jeunes artistes irlandais à continuer ce travail-là. Enfin, le travail qu'elle avait commencé. Euh, le IMMA euh, a décidé d'évaluer et de réexaminer le canon européen, donc on en parlait, et d'apporter aux artistes comme, euh, comme Gillette Enfin, de, y, en fait ils ont, ils amis, ont réexaminé hein. cette question du canon européen et ça a permis de remettre en avant le travail de Gillette euh, comme une artiste euh, donc euh, comme on le décrit voilà, une, une artiste majeure donc, mmh. en 1990 Bruce Arnold euh, again euh, il va écrire et produire et euh, raconter dans un documentaire qui s'appelle to live it, euh, it, it to make it leave, uh, many Gillette. Voilà, « To 4... make it live » d'ailleurs, du coup. Ah bah oui, « To make it live euh, » de main... oui, j'arrivais pas à euh... Et donc il va aussi publier en 1991 une, une biographie de, de Gillette avec des analyses de son... du mouvement euh, moderne en Irlande. Voilà, donc ensuite on dit qu'elle va mourir en 1944 à l'âge de 46 ans d'un euh, cancer du pancréas. Euh... Ok, ok, en 1, je suis ok Euh... Ok, bah voilà Bah c'est assez complet, hein, comme... Ouais, c'est cool, il y a pas mal de choses C'était bien, ouais, mm. c'était une bonne fiche C'est une très bonne fiche, ouais Alors, je, je, je vais faire D'abord, avant qu'on finisse euh, mes... Je vais vous montrer les trucs que j'ai trouvé En passant Alors, du coup, Miss Manning n'est autre que Marie Manning, qui est aussi une peintre paysagiste. Ensuite, j'ai trouvé. Mais qu'on n'avait pas vu alors Marie Manning Non. Mais il n'y a pas une Manning qu'on a faite Non. Trop bizarre. Je n'ai pas encore trouvé Elisabeth Anne Polexfen que j'ai trouvé grâce à ce site-là aussi. Je vous montre le début parce que le début est bien. Donc ça commence comme ça. Donc, on a, on a beaucoup d'ateliers. Hein. Euh, donc, c'est le Doumember euh, euh, ah, le... voilà, Industries. Ah, c'était ça, le Doumember Industries, que j'ai pas réussi à lire. Okay. À Dublin. Euh, donc, là, c'est Susan Marie Yates et euh, Elisabeth Anne Pollexfen Donc, c'est elle que je cherche actuellement. Euh, donc, là, il y avait un peu de travaux. Elisabeth Corbett euh, Yates, euh, qu'on verra la semaine prochaine, je pense. Euh, un atelier euh, avec une superpose, et, euh, et regardez-moi, c'est trop bien ce groupe avec, euh, comme d'habitude, un cadavre. <rire> ouais, c'est bien, ils aiment bien faire ça. Et la coupe, la fameuse coupe euh, que j'ai essayé de reproduire aussi du chignon au-dessus de la tête, très difficile à tenir. Très, très, truc. très difficile. Et d'ailleurs, petite tête aussi de, mo de modèle ici. Mm -hmm. euh, voilà, euh, c'est cool quand même. Du coup, euh, donc ça c'est Lilias, euh, peut-être qu'on va regarder Lilias, le, le site s'appelle euh, Ouais, bah voilà, encore MRHH, donc je pense qu'on va faire clairement, si on doit faire une hors série MRHH, ça, ça va forcément faire partie, hein. euh, du coup, je voulais vous dire, donc le titre de ce truc-là, ça s'appelle, euh, bah il a pas écrit, euh, ça s'appelle Les femmes invisibles, 11, 11 femmes invisibles de irlandaise. Euh, des archives de euh, Catherine Sheridan à la National Gallery d'Irlande. Mmh. Donc, il ah bah y avait Sarah Percher. Il y a Sarah Percher, bien sûr. Donc là, c'est euh, Maynie. Je... Ouais, donc voilà. on va regarder le travail. Donc là, il y, y a une carte postale, par exemple. Marie Swansea, on déjà vue aussi, hein. oui, l'a déjà vu aussi. Oui, c'était à son honneur, Suzanne. Euh, Marie Lilith, ouais. c'est. Euh, voilà. Ce sera pour Lily Yitz la prochaine aussi, mmh. la semaine prochaine. mini wow. Many Jet donc ça c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc on peut, on peut regarder cette œuvre là par exemple, de ce, ce qu'on avait pas vu. C'est cool, hein? C'est pas mal. Hein. Mmh. j'ai essayé de dézoomer pour l'avoir en grand, mais c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc ça c'est le membre des bord, du bord avec Sarah Purcher. Elle fait peur un peu sur la photo là. Voilà, elle doit être hyper âgée parce qu'elle a fait quand même masse de temps en fait. C'est un peu cher ouais. en board. C'est elle qui avait le, la chair d'ailleurs je crois. Mm. Ah bah ça c'est ce qu'elle a fait. Euh... Ça C'est le vitreau. Euh... Ouais parce qu'il y en a plusieurs en fait. Elles ont dû toutes passer dans le même atelier de... De Vitray, parce que ça, le Antur Gloyne, on l'a vu, ouais. euh, c'était Sarah Purcher, je crois, qu'il qui l'avait fait. Plus. Là, on a fait un... tellement de, de, de passages irlandais. Mmh. Que je... Il y en a ça... deux, en fait, qu'on a vu qui ont travaillé sur, le... sur ça. Pamela Coleman-Smith, qu'on n'a jamais fait tout non plus. Mmh, non. Donc là, on est en train d'ouvrir tout un, un autre. Eugène hein, hein, hein, les qui, artistes irlandaises. Hein, D'après la discussion qu'on a eue tout à l'heure va clairement faire jusqu'à septembre <rire> donc euh, voilà ok donc voilà donc du coup euh... j'ai ouvert tout ça on a vu un peu de mais on va regarder un peu ça aussi alors juste je pense que mining c'est dans les manques de ressources du coup c'est sûr qu'on l'avait ça me dit quelque chose c'est un truc qu'on a ouvert mille fois et qu'on n'a jamais pu le lire parce qu'il y avait rien je regarde du côté euh, manque de ressources là. ou alors on l'a juste pas fait, on a n'a on pas trouvé la page à un moment et on l'a pas mise. Je, je vérifierai avec les ripleurs hein, parce que je les mets aussi du côté du ripleur. Mais... Bref, pardon. Pour l'instant euh... non. Euh, donc les, les chevaux d'achille d'achille. Les chevaux du cubisme. <rire> Il y a toujours des chevaux dans le cubisme. <rire> ça aussi c'est Je C'est quoi cette musique Pourquoi on est passé en mode euh, Foxtrot Ah, ça, ça, ça paraît normal, d'accord. Je, je, je change. Ah oui, j'ai pensé à un truc qui n'a rien à voir. Mais... Oui, dis. l'œil, on peut le voir, il est là. Mm. Donc ça, c'est composition abstraite. Des les chevaux, chevaux d'Achille. Le portrait euh, le portrait photographique. On va bah, continuer à chercher ailleurs. Hein. J'aime bien. On avait trouvé la date en fait mm, Non. Non. As pas trouvé, as, tu ne te rappelles plus de la date Non, bon, je ne On va regarder. On va après. Donc ça, on l'avait pas vu. Donc, non. ça, c'est un des yeux. Ça, par exemple, au niveau, de, cool. au niveau de la déconstruction du cubisme et tout, je trouve que ça, c'est des trucs différent. que je n'ai ouais, pas l'habitude de voir. Et du coup, euh, ceux-là, parce que ceux d'en dessous. Euh, surtout, là, cool, hein, il fait ouais. très rare contre moi, en fait. Même. Les chevaux d'Achille, je lui dis oui. Celui-là, il fait très content. Celui-là, il, celui il fait très cubiste. Oui. Celui-là, celui, -là euh... celui Mais c'est ouais. fou, il ouais. y a des trucs qui sont vachement novateurs. Ça, ça, ça, ça se voyait pas trop. Hein. Un truc aussi simple. 1922, hein. ouais. Bah, ça, le... en dessous, là, c'est une... la nativité. 1940. Ouais, mais ça ça, ça, ça, ça paraît logique pour 1950. Ouais, mais c'est oui, audacieux, tu vois, mmh. comme euh, représentation d'un truc biblique. Euh, ben, je pense que ça a été fait plein de fois, mais la seule différence, c'est que c'est moins visuel, quoi c'est mmh. moins compréhensible. Parce que là, regarde, y a, apparemment, il y a reproduction de tableaux il y a fait des reproductions, donc là, ah. par exemple, ça pourrait être reproduction. Genre. Et il y a un livre aussi, euh, Manis Gillette, sure. sur Amazon. Super, il ouais, n'y a pas le prix. La limite cartoon tu trouves En tout cas je vois le principe de, des couleurs en franche euh, des cartoons ouais. Mais euh, Il y a des trucs vachement bien, enfin ça on l'a déjà vu je crois. Et celle tout à droite elle est improbable aussi. Hein. Celle-ci Ouais. Hmm. Ok. Ceci, ah, c'est cool. Ceci si bah, je bien aussi, ça aussi ça fait très art contemporain au final. Ou très fin d'art moderne en tout cas. Mmh. Ah, c'est bon. là où on voit en fait la, la, la jonction entre l'art contemporain et le et moderne. Ça commence hein. Cool. Bon allez, on regarde la date parce que c'est ça qui nous manque. Alors, euh, là on a, euh, elle a été enrôlée en 1917, jusqu'en 1919, en enfin, 1920, elle gagne le Taylor Hardship, donc en 1920 déjà. Ouais, mais en a... fait elle a une première expo avec, euh, euh, je me souviens, avec Evie euh, avec aussi, elle parle de... De Evie, là Chez Exhibit Two Cubist Painting, en 1923, ouais, donc à bon. la Dumbling Painters Exhibition. Ouais, mais on a déjà 1920 avant. Elle a montré son talent précieux mmh. quoi, en tant qu'artiste impressionniste. Bah ouais, en 1920, elle gagne le Taylor Art School ouais, bah. Et elle ouais. a gagné 50 livres. Mmh. On avait dit que ça, que ça coûtait cher ou pas non, était le, Et de toute façon, il a écrit que la même année, elle a envoyé deux tableaux à la annual exhibition of the RHA. Là, donc ouais, euh, c'est ce le moment où elle, elle est rentrée dans le game. Hein. Ok, 1920. Alors elle est avec qui en 1920 Valentine Quoi Prax. C'est tout. Ah, C'est marrant. C'est marrant parce que Valentine Valentin Prax, ça fait un moment qu'on qu pas, l'a vu. Ouais. C'est même presque le début, je crois, Valentine Prax. Ouais, ouais, on l'a fait très très tôt, très très très très très très très très très très très très très très très très très très très c'est Marie-Henriette. Ouais, je vais même être Ménie. Mmh, oui, mais pour te, te donner... Euh... Oui, mais ça ne va pas m'aider. <rire> ça ne m'aide pas du tout. La psychologiquement... Euh, psychologique, mmh. euh, physiquement parlant, mon cerveau n'est pas là. En fait, mais Gillette, ça fait un peu penser à... Euh, euh, comment elle s'appelle euh, euh, L'artiste qu'on avait vu, une des pionnières aussi de... De l'art euh, de l'art abstrait qui n'est pas reconnu comme pionnière de l'art abstrait, qui est pas, pas Oula, suédoise mais. Euh... Oui qui était euh, Oui, mais ça date de ouf hein. Oui, mais euh, c'était dans le premier Nord épisode. Ouais, le deuxième épisode. Deuxième épisode. Deuxième épisode Attends, mm. on va regarder ça tout de suite. C'est un nom que moi j'avais euh, j'avais ramené euh, de. On va regarder ça tout de suite. Hop, hop. Deuxième épisode, ça veut dire que c'est l'épisode où on fait le topo du premier aussi. D'accord. Ouais. Ilma Clint, voilà. Ah oui, d'accord. Je vois, je vois. Okay. Tu vois, au niveau des cercles et tout Oui. oui. Sauf qu'elle, c'était très lié à... l'ésotérisme et le... La... la psyché tout ça, mais... Euh... Bah, on va regarder vite fait, mais je... Il m'a Fkint. Ouais, bah de toute façon, on a fini, hein. T'inquiète. Donc, il m'a Fkint, on a resté un bon moment sur elle. Euh, pour vous montrer un peu l'œuvre, bon, C'est à peu près ici Ouais pas exactement quand même, Dans mes souvenirs c'était plus C'était moins défini mais ok Ouais mais Donc à Clint euh... on avait dit que C'était Kandinsky qui avait piqué Parce qu'en fait on avait oui. fait un truc comme ça Il y oui. avait une histoire comme ça Il y a mes souvenirs oh, Enfin bref, ok euh, Du coup Je vous fais un petit topo de ce qu'on est censé Mettre de côté hein. Donc, Meny, je vais l'enlever. Euh, ça, je l'ai rangé dans le groupe, c'est euh, Invincible Irish Woman Artist from the Archive. C'était une expo, en fait, du coup. Je suppose. Ah, mais la Coleman Smith qu'on vient d'ouvrir. Elle, une... Elle a une tête Sur euh, Michel, on Surnommée Pixie. Lilias Mitchell qu'on vient d'ouvrir. Mary Manning qu'on vient d'ouvrir. Sarah Célis. Et on a fait un gros tour, un gros tour là, de, je pense, de tout, le, de tout le musée, en fait. Des bisous, petit quoi qu'elle nous fait, fait des beaux rêves. Bah là, si on n'a pas toutes les artistes de l'époque... Euh... Evie Han. Je pense qu'on n'a pas tout le monde. Non, on n'a pas tout le monde, mais... Euh... Nora McGuinness. Mais d'ailleurs, il y a écrit que le portrait d'Evie, il a été fait par une artiste qu'on connaît pas aussi, je crois. Hilda von Stukum. Oh. Ah non, Writer and Racist One aussi. Donc Hilda Van Stukum. Nora McGuinness. Agnès Martin. Non ça qui était ouvert tout non, à l'heure. Euh, non, qu'on vient d'ouvrir. On vient, ouais. on vient Marisol Escobar, Lily Yeats, Elisabeth donc là on a tout le monde. Liliane Davidson. Aïe aïe aïe. Et aïe. attention, parce que je vous ramène aussi un, okay, des, des gens qui sont en manque de ressources, donc du coup, hop, hop, Elisabeth Anne Polexphon, qui est la, la, la dame qui était dans la photo euh, avec euh, Mini Jetlet. Mini jetlet. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est une artiste. Mmh. Voilà, donc, du coup, toutes ces personnes-là, vous, vous les retrouvez plus tard. Euh, en enfin, espérant. On a les deux prochains épisodes, quoi. Mais <rire> on ne va pas pouvoir en faire tous les deux, deux prochains épisodes. En tout cas, euh, on va faire un petit topo. Euh, petit Cancanou qui vient juste de partir euh, et qui nous envoie des petits cœurs. Euh, N'hésitez pas, c'est le. Euh, du coup, le mardi. En semaine A cette fois ci c'est last of us ce mardi prochain n'hésitez pas à suivre la chaîne youtube pour pouvoir avoir accès à toute l'archive de ce qu'on a fait c'est à dire toute cette belle cette belle frise dans son développement du deuxième épisode parce que le premier il a été détruit par par par twitch et, euh, et bien entendu, euh, jusqu'à maintenant, qui est... Euh, J'avais dit combien tout à l'heure 19 fin, je sais plus. Euh, je sais plus lequel est sorti. Je crois que c'est 19. Je crois que c'est 19. Je, vais je crois le que c'est 19, si Oui, c'est 19. Donc le 19 est sorti. Euh, on est du côté... Eh ben, on va peut-être arriver du côté... Coup... <rire> euh, on est du côté de l'Amérique du Sud pour l'instant. Voilà. Euh, le Twitter, si vous voulez avoir accès à tout ce qu'on a fait depuis un moment, euh, et les informations en avant-première, euh, euh, voilà. Quoi d'autre euh, Qu'est-ce qu qu que je pourrais dire d'autre Le Framapad, si vous voulez euh, directement avoir accès à tout, euh, sans passer par des liens incroyables qui sont sur le, sur le chat. Voilà, voilà. Qui est le seul qui déconne d'ailleurs, je ne comprends pas ce principe. mais Ah si, il y a Petit Cancanou aussi qui déconne en, en lecture. Je crois que c'est les liens, ils sont trop longs, ils sont... il n'y a pas d'espace. Il capte pas l'espace. Il euh, y a quoi d'autre aussi que je pourrais faire Ah oui, vu qu'on a augmenté euh, le, le, le gigaoctet euh, en mettant de l'argent, ça serait bien de recevoir de l'argent pour, oui. et, et, pour pouvoir survivre. Euh, et faire fonctionner le chronologie, parce que c'est principalement chronologie, hein, le, les dons euh, sont principalement pour chronologie. Hein, c'est euh, le temps passé, tout ça, le matériel, l'ordinateur qui meurt, voilà, ce genre de truc-là. Il euh, y a le chipstream. Je vais vous envoyer directement les codes. Il y a le chipstream, si vous ne connaissez pas le chipstream. Qu'est-ce qu'on fait En ce moment, on fait euh, un jeu qui s'appelle Omori. Euh, ça nécessite un avertissement, c'est pour les plus de 18 ans. Euh, vous allez avoir de toute façon toutes les informations, quand vous y serez, si vous êtes là, et c'est le dimanche... 14h. Mmh. Chronologie des femmes artistes, c'est donc du coup le jeudi à 21h, toujours, toujours, toujours. Euh, du coup, on en a un peu parlé pendant cet épisode-là, euh, peut-être deux, peut-être deux et des, su des hors sujets, euh, peut-être deux et pas d'hors -sujet. -sujet. sujet. Oui, c'est vrai. <rire> hors sujet. -moi, Moi, je pense HS, je pense toujours hors sujet. Ouais, hors -sujet. Mais euh, ouais. euh, peut-être deux et euh, pas d'hors série, euh, ça dépend de la fatigue, de, de, de, du repos, tout ça. Euh... Moi je redis, hein, je veux bien préparer celui dans 3 semaines euh, J'ai déjà, déjà, ouais, déjà commencé J'ai déjà commencé les recherches J'ai un dossier sur mon ordinateur okay. J'ai plusieurs documents Alors surtout <rire> Si vous voulez euh, De toute façon ça sera rappelé plus tard hein, Mais la semaine prochaine euh, C'est la semaine prochaine Il hein, y a Histoire Crépue Oui vendredi 4 c'est euh, déjà la semaine prochaine Puisqu'on est sommes le 27 Histoire Crépue qui reçoit Françoise Vergès euh, bah, avec une, nou une nouvelle formule Donc euh, je peux pas vous en dire beaucoup euh, ouais, il Voilà va découvrir Ça va être cool Venez, viendez euh, Quoi d'autre, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Eh bien je ne sais pas, peut-être Je sais plus euh... J'ai changé les règles, j'en avais marre de voir euh, Des appels à la loi il la police. Normalement, le dimanche, on regarde aussi Marinette Perrin, mais je sais pas si c'est ce dimanche qu'elle revient, ou celui d'après. Ah oui, Marinette Perrin. De toute façon, elle sera hostée euh, sur la HM, chaîne, si vous passez dans le coin. Euh, Maudit qui, qui, qui fait des lives euh, en ce moment sur son sur, sur antifascisme. C'est peut-être nécessaire donc du coup, euh, c'était aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine je pense aussi, ou c'était juste aujourd'hui. Il euh, y a anti-stream si vous voulez aussi regarder un peu ce genre de sujet-là, c'est un truc toujours intéressant. Il euh, y a qui d'autre Il y a qui d'autre Il y a qui d'autre Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi euh, si pour aller regarder ailleurs hum, Je ne sais, je ouais, ne sais, sais la deux pas. têtes. Si, ouais, allez, regarder peut-être le... Ah non, le replay de Usul avec Nathalie, euh, c'est dommage, il, Usul, il, il le bloque. Euh, du coup, le truc, c'est que... Euh, allez voir Nathalie. Elle fait aussi des, des, petits, des petits récaps sur euh, l'industrie du jeu vidéo euh, et ses problèmes, et, euh, et elle joue à des jeux vidéo, et en général, c'est bien. Euh, surtout qu'elle a commencé Shin Megami euh, Tensei euh, 3 euh, <rire> Et que je voulais le faire En commençant par le 1 Mais j'ai trouvé que c'était très compliqué de commencer par le 1 Bref Voilà là il y a le remaster qui est sorti euh, Si vous voulez des exclusivités euh, Peut-être que on va, je vais faire J'ai croise les doigts en juillet euh, Parlons d'exclusivité de, Le chip stream peut-être avec Un certain jeu qui s'appelle Est-ce est-ce que tu connais Elle S. s'attendait Non. C'est Phoenix Wright Oh non L'origine, le préquel Horreur, absolument. <rire> Horreur et damnation. Le sequel Je sais pas, c'est le préquel. Voilà. Donc moi j'aimerais bien l'avoir, euh, genre, ça serait trop bien. Bon. Avec la musique et tout. Bon, en tout cas des bisous, des bisous. Euh, des bisous on fait attention hein. aux giga. Salut, salut. Euh, pour Cheap Stream, dimanche. A plus Ciao